Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live, bienvenue aussi aux personnes qui vont nous regarder sur Facebook, vous avez le lien directement dans la description, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en cliquant simplement sur le lien durant ce live, donc on vous souhaite la bienvenue. Samir, de quoi on parle aujourd'hui alors, aujourd'hui, on va parler de comment euh, faire pour trouver son équilibre dans une société de la surinformation. Aujourd'hui, on est inondé d'informations au quotidien, euh, à travers les réseaux sociaux, les médias, euh, Internet. Et, euh, et en fait, ça peut être parfois assez difficile et même angoissant euh, au quotidien, parce qu'il y a tellement d'informations, on est stimulé en permanence. Euh, et du coup, ben voilà, comment faire pour trouver euh, son équilibre Exact. Alors, on va effectivement parler de tout ça Donc Bienvenue tout le monde. On va, on va parler de tout ça à travers le prisme de la, de la PNL, bien sûr. Ouais. Alors, on va regarder un petit peu ben, c'est quoi les outils et c'est quoi les techniques qu'on a à notre disposition pour pouvoir mieux gérer ce quotidien qui, qui nous envahit. Euh, Est-ce que tu voulais en parler peut-être un petit peu, euh, Samir, justement, de ce sujet-là, de toutes ces informations ouais. auxquelles on, on est confronté au quotidien et qui si on fait pas attention on la vie de fait de se faire euh, submerger et dépassé par tout ça. Exactement. Bah, en fait, moi, ce que je vais, je vais apporter comme information, j'avais travaillé il y a quelques... Toi, bah, tu étais au courant, Julien, euh, dans une start-up euh, il y a très peu de temps. Donc, c'était une start-up qui voulait innover un petit peu dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et euh, le fondateur de cette start-up, Henri Perret, qui est, qui, est, qui est devenu un ami à moi, a écrit un livre qui s'appelait Nouvelle conscience, nouvel homme, nouvelle société où justement il parlait des dérives de la société de l'information. La, la, Et en fait, il nous expliquait dans ses recherches, euh, Henri, que la naissance de la société de l'information, elle a commencé au 15e siècle avec l'invention de l'imprimerie par euh, Gutenberg. Et au départ, en fait, euh, l'objectif de l'invention de l'imprimerie, c'était de diffuser la Bible à énormément de personnes, à un plus grand nombre de... À un maximum de personnes possibles. Et puis, au fur et à mesure du temps, cette naissance de l'imprimerie, elle a permis justement de diffuser d'autres livres. Euh, alors, c'était des livres de, euh, qui nous proviennent de la, de la Grèce antique, euh, des anciens philosophes, les livres qui ont été aussi compilés par, euh, par les Arabes, parce que les Arabes avaient joué un grand rôle à l'époque dans la compilation des, des, œuvres de, des œuvres anciennes. Ils avaient vraiment euh, remis ça en valeur, ils avaient retraduit les écrits, etc. Et par la suite, euh, il y a, au XVIIIe siècle, la naissance de l'encyclopédie par Diderot et Alambert, je crois, qui avait créé ça. Et dans cette encyclopédie, il y avait quasiment la totalité de la, du savoir euh, humain de l'époque. Donc, si une personne avait envie d'avoir accès euh, au savoir, ben, à travers l'encyclopédie, tout le monde avait accès à peu près à la même connaissance. Mais... Euh, donc ça, c'était vraiment la première phase, mais un peu plus tôt, un peu plus tard, il y a eu la naissance de nouveaux outils. Alors ça, c'est grâce aussi à l'imprimerie, parce que l'imprimerie, elle a permis aussi euh, à des innovations d'exister. Vu que le savoir était euh, diffusé, euh, ben, ça a permis de créer pas mal d'inventions, d'évoluer, ça, ça a inventé pas mal de choses. Et puis aussi, par contre, le, au fur et à mesure du temps que l'imprimerie s'est développée, que le savoir était de plus en plus euh, accessible, ça a aussi créé des tensions, par exemple, avec euh, l'Allemagne nazie, où euh, bah, Mein Kampf a pu être aussi, par exemple, diffusé euh, à un maximum de personnes. Et du coup, ça a propagé aussi des idées, euh, de, de, des idées un peu moins euh, glorieuses, en tout cas. Et là, il y a 20 ans, ce qui se passe, c'est qu'avant, en fait, le, pour avoir de, de la connaissance, il suffisait qu'on prenne un livre. Un livre, on met du temps. En règle générale, on met un certain temps pour le lire, on met un certain temps pour, pour acquérir et avaler un petit peu cette connaissance, la digérer. Et il n'y avait pas forcément énormément de livres en circulation. Il y en, a, il y en avait, mais, euh, mais en tout cas, euh, beaucoup moins d'informations qu'à notre époque. Et avec l'invention d'Internet il y a 20 ans, là, on a de l'information partout. Alors, il y a la télévision aussi, la télévision, les journaux, qui diffusent de l'information. Alors, on se retrouve déjà grâce avec la télévision et les journaux, on est noyé d'informations, mais avec Internet et les réseaux sociaux, là, le cerveau, c'est plus du tout. Il y a des milliards et des milliards d'informations euh, disponibles euh, chaque jour, chaque minute, chaque heure. Et du coup, en fait, le cerveau ne s'est pas adapté à cette société de l'information, ce qui fait que le cerveau va saturer très, très, très vite. Et la personne, en tout cas, nous, ne sommes pas euh, en capacité de pouvoir faire le tri euh, dans les informations. Ce qui fait ben, forcément aussi que grâce à Internet et la diffusion en accès libre de l'information, il y a des fake news, il y a toutes sortes de choses qui peuvent circuler sur le web. Et en plus, si on ajoute à ça le fait que certaines personnes ont compris que l'émotionnel pouvait jouer euh, sur l'être humain et qu'on pouvait nous manipuler facilement quand on passait par l'émotionnel, ben là, l'être humain il se retrouve stressé, euh, inondé d'informations, il n'est plus capable de... de de, de, de trier, ça crée pas mal de dérives aujourd'hui. On n'est plus capable de comprendre ce qui se passe, euh, on, peut, on peut passer d'un bord à l'autre, enfin, c'est vraiment compliqué. Et donc, en fait, l'objectif, là, c'était plus d'expliquer les mécanismes du cerveau, que le cerveau n'est pas capable de trier toutes ces informations-là. Déjà, il faut savoir qu'il y a le cerveau conscient et le cerveau inconscient. Le cerveau conscient est très limité. Alors, il me semble que tu me diras, Julien, si... Euh, je pense que le cerveau conscient, on est à une vingtaine d'informations par seconde, peut-être même moins, euh, qu'il peut assimiler. Le, en fait, si on veut donner une image plus marquante en termes de, en termes de perception, souvent on prend l'image de la paille. Euh, L'inconscient gère tout ce qui se passe autour de nous à 360 degrés dans toutes les directions. Et notre conscient, lui, est capable de percevoir ce qui passerait à travers le trou d'une paille à chaque instant. C'est qu'il n'est pas capable de recevoir plus d'informations et de traiter consciemment plus d'informations que ce qui se passerait en termes vraiment de... Je regarde le trou d'une paille, puis je découvre le monde à travers ça. C'est un petit peu de cette manière-là qu'on navigue dans le monde. Donc, on est obligé de faire des attractions, on est obligé de, de faire des suppressions, des omissions. On est obligé de faire du tri, en fait, sur ce qu'on va laisser passer ou pas. Mais du coup, le fait qu'on ait beaucoup d'informations comme ça qui nous arrivent en permanence, tu, tu le dis, Samir, dans ce que tu nous présentes, là, mais techniquement, aujourd'hui, on peut apprendre en une seule journée plus que ce qu'on pouvait apprendre il y a un siècle en toute une vie. On a, on a accès à tellement d'informations d'un seul coup que de toute façon, ça nous dépasse tellement il y en a et qu'on ne peut pas tout savoir, mais parce que tout nous arrive en même temps, bah, du coup, il faut, il faut savoir faire du tri. Donc vas-y Samir, je te, laisse, je te laisse continuer sur ta lancée, tu étais bien parti. <rire> ouais, bah exactement, en exactement, fait, tu as, as tout résumé euh, en quelques mots. Mais bah, pour, pour ajouter un petit peu euh, les dérives d'Internet euh, et de toutes ces, toutes ces informations qui sont disponibles au quotidien, il y avait une expérience qui avait été réalisée à l'époque par Microsoft euh, et je pense que cette intelligence artificielle, c'est un petit peu euh, un échantillon de ce qui peut se passer aussi euh, chez l'être humain c'est qu'ils ont sorti une, une intelligence artificielle qui s'appelait Tay, donc c'était une espèce de chatbot sur Internet. Et, euh, et en fait, l'objectif de, de cette intelligence artificielle, c'était de, avec, en échangeant avec les personnes sur Internet, à travers Twitter, à travers les réseaux sociaux, elle était censée apprendre à communiquer avec les êtres humains, et euh, donc apprendre de l'être humain, en fait, et devenir de plus en plus intelligente petit à petit. Et en fait, il lui a fallu, même pas une semaine, avant qu'elle commence euh, à glorifier Hitler, à glorifier Donald Trump et à insulter euh, Barack Obama de singe euh, sur Internet. Donc, ils ont dû, euh, ils ont dû complètement euh, la supprimer parce qu'en euh, en fait, à force d'interagir avec les gens sur Internet, ben, en fait, on lui a, elle, elle a appris des, des idées qui étaient assez, assez négatives et aussi euh, appris beaucoup dans, les, dans tout ce qui était théorie euh, conspirationniste ou, euh, ou des choses comme ça. Donc, ça… Ça, c'est une intelligence artificielle qui a, qui a pété les plombs en quelques semaines. Euh, ça, c'est ce qui peut nous arriver aussi euh, avec toutes les informations qu'il peut avoir sur Internet. Et ça n'étonne pas qu'il y ait des gens qui, euh, bah, qui au bout d'un moment, finissent par, par péter les plombs et peut-être même aller faire commettre des atrocités. On... Peut-être la première chose qui serait intéressante, alors… Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la PNL, on, on le sait, si vous ne le savez pas encore, vous allez le, vous allez le savoir, la PNL, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé en tant que tel. La PNL, c'est le fruit d'un travail d'analyse, de compréhension et de modélisation de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Et c'est suite à ces modélisations-là que en fait, la PNL a vu le jour puisqu'elle a été piochée, prendre, s'inspirer, euh, analyser des façons de penser, d'agir, de réagir, de réfléchir pour pouvoir combiner tout ça et faire quelque chose qui avait du sens et qui apportait des résultats intéressants. Et parmi euh, finalement les, les éléments d'inspiration de la PNL, on a quand même beaucoup la Grèce antique qui en fait partie. Et ça va nous ramener ici, euh, donc tout ce qui va être euh, Platon, Socrate, etc. Et vous avez spécifiquement Socrate et les trois passoires de Socrate. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le principe des trois passoires de Socrate? Peut-être, non? Peut non Alors, vous l'avez probablement déjà entendu, euh, ces trois passoires, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est positif? Ouais. Et est-ce que c'est utile? D'accord Ces trois passoires-là. Et en fait, c'est un petit peu aussi ce que nous apprend à faire la PNL, en fait, finalement, dans l'application. C'est de savoir observer, mettre dans, nos, dans notre champ de conscience est-ce que c'est la vérité Et nous, alors, je dis nous, c'est une généralisation parce que tout, tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais dans, dans la formation que je donne en termes de maître praticien, bah, Samir, c'est quoi la règle que je donne par rapport au client c'est quoi le premier truc que je vous dis par rapport au client quand vous allez le rencontrer, de ce qu'il va vous dire Est-ce que tu te souviens de ce que je répète alors, souvent Il y a plein de choses que tu dis, Julien. Ouais. Je, je vais ah, essayer de… <rire> Mais L'une des premières règles, en fait, c'est… Bah, alors, moi, de ce que je rappelle et que j'applique beaucoup avec les clients, c'est avant tout la bienveillance et avant tout la carte du monde de l'autre. Alors, l'autre a une carte ouais. du monde et en fait, on ne va pas juger le client à travers notre carte du monde, mais on va apprendre à naviguer dans sa carte du monde. OK. Alors, effectivement, ma, ma question est mal, euh, est mal formulée parce que je dis beaucoup de choses, donc euh, tu avais une chance <rire> sur X de tomber sur ce que je voulais que tu dises. Donc, ce n'est pas très grave. Mais la première passoire de Socrate, c'est la notion de vérité. Donc, si je te guide là-dessus, c'est quoi que je dis à propos des clients où il faut faire attention ah. La première chose que, que, que le client va faire, c'est mentir. C'est exactement un, ça. Ce pas conscient ou, ou autre chose, c'est surtout ça. inconscient. C'est euh, exactement ouais. ça. Et la première chose qui se passe, c'est qu'on ment en permanence. On se ment à nous-mêmes, on ment aux personnes qui nous entourent, pas parce qu'on a un désir de mentir, mais parce qu'on est soumis à des règles de linguistique et on est soumis à des règles de perception qui font que on va donner une seule partie de l'information, c'est celle à laquelle on a accès à ce moment-là. Et finalement, c'est d'appliquer un petit peu cette même règle, de se dire, OK, moi, je vois ça comme ça, mais qui est-ce qui me dit que c'est la vérité absolue OK, on me donne ça comme information, mais qu'est ce qui me dit que ça, c'est vraiment la vérité pure, qu'il n'y a pas autre chose de possible Et c'est vraiment la première passoire qu'on va vous inviter à appliquer avec Samir, c'est cette notion de remettre en question, pas pour être celui qui est, est casse-noisette et puis qui remet tout en question, puis qui, qui, veut tout, euh, qui veut tout analyser en large et en travers, mais c'est vraiment de savoir, est-ce que cette information qu'on est en train de me donner, déjà, est-ce qu'elle est vraie Est-ce qu'elle est juste Et si jamais vous avez envie de faire le test, regardez les informations auxquelles on a accès, qui sont pourtant réputées comme étant euh, vraies, et fouiller un petit peu, aller chercher plus par vos propres moyens, si jamais ça vous intéresse, c'est toujours pareil, ne hein, perdez pas de temps si ça ne vous intéresse pas, mais d'aller chercher un petit peu plus et vous rendre compte qu'on a seulement un prisme de ce qu'on pourrait appeler la vérité à ce moment-là, et en fait, vous n'avez pas vraiment grand-chose à faire de différent. Il faut juste regarder peut-être des journaux qui défendent des idées politiques différentes, mais qui vont traiter le même sujet, des chaînes de télévision qui défendent des idées politiques différentes, mais qui traitent le même sujet, et vous allez vous rendre compte que c'est marrant, il y a ce journaliste-là, il a dit ça, puis celui-là, il dit euh, d'une autre information. Fait que de faire très attention à cette première passoire, en fait, qui est « est-ce que c'est vrai ?» et dans des situations comme on vit en ce moment où on est dans l'incertitude sur plein de points, on est sur dans l'incertitude au niveau de la santé, on est dans l'incertitude au niveau de l'économie, on est dans l'incertitude au niveau de qu'est-ce qui va se passer demain, comment, comment est-ce que notre vie va changer, comment est-ce que le monde risque de changer encore par rapport à ce qui est en train de se passer, on est dans un environnement où ce pas super confortable et ce pas super euh, rassurant. Finalement, on n'est pas dans un environnement où on peut se dire être à l'aise. Notre cerveau, il est conditionné pour repérer le danger plus que ce qui nous fait plaisir de manière générale. C'est son instinct premier, nous protéger des risques et du danger. Mais pour repérer les risques et le danger, il va s'intéresser à toutes les informations négatives. Mais dans toutes les informations négatives, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai Qu'est-ce qui est utilisé Qu'est-ce qui est manipulé Qu'est-ce qui n'est pas manipulé On le sait aujourd'hui, on a eu des exemples suffisamment flagrants dans les dernières décennies pour savoir que des statistiques, ça se manipule. Des chiffres, ça se manipule. Des informations, ça se manipule. Des avis d'experts, ça se manipule. Des reportages, ça se manipule. Il suffit juste de couper les bons morceaux au bon moment, puis de faire le bon collage pour faire dire tout et n'importe quoi à n'importe quel type d'information. Premier, premier, euh, premier élément, c'est… OK. Déjà, ce que j'ai comme information, là, est-ce que je le prends comme une vérité ou est-ce que je vais mettre un petit peu de recul, je vais prendre du recul et pas me laisser envahir Aujourd'hui, malheureusement, il y a plein de gens qui souffrent d'anxiété, qui font de la dépression, qui vivent des états émotionnels difficiles parce qu'ils captent l'information comme elle vient et ils ne font pas le tri. Ils ne vont pas chercher à savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Ils prennent comme ça se présente. Et que ça, ça serait la première, euh, la première passoire. Est-ce que ça fait du sens pour vous, ça J'ai de... mmh, Tout à fait, Saïd, euh, complètement. Et... Si vous voulez... Alors après, c'est toujours pareil. La notion de vérité, c'est un terme qui est quand même bien large. Bien là. là. Mais essayez déjà de choisir et de sélectionner qu'est-ce que vous allez faire passer dans votre paille. Quand, quitte à faire passer quelque chose dans votre paille, choisissez ce que vous avez envie de faire passer. Et je ne vous dis pas de ne pas nécessairement regarder la télé, de ne pas écouter la radio, de ne pas lire les journaux, mais c'est vraiment d'avoir, de, de conditionner un petit peu, ben là, on va, on va déborder un peu, mais sur le SRA, conditionner votre système réticulé, pour que vous ne prêtiez attention qu'aux informations qui vont vous intéresser. Pourquoi est-ce qu'on a des gens aujourd'hui qui, à travers le monde, sont en train de réaliser des choses extraordinaires, sont en train de faire des affaires de fous, sont en train de faire fortune, sont en train de réussir dans plein de domaines, malgré tout le négatif qui nous entoure, malgré tout ce qui se passe autour de nous C'est parce qu'ils sélectionnent les informations auxquelles ils s'intéressent. Ils choisissent. Ils ne laissent pas le journal télévisé choisir les informations pour eux. Ils ne laissent pas la radio choisir les informations qu'ils vont leur délivrer. Ils ne laissent pas les journaux choisir les informations qu'ils vont recueillir. Et ça ne veut pas pour autant dire qu'ils n'accèdent pas à ces informations. Ils en ont besoin de ces informations pour prendre des décisions. Mais quand ils ouvrent un journal, ils vont scruter le journal pour trouver l'article qui va les intéresser. Ils vont scruter le journal pour choisir le point qui va aller dans le sens qui les intéresse. Et ça, en fait, on peut tous faire la même chose. Est-ce que vous sentiriez à même en mesure de pouvoir faire un premier tri comme ça dans votre quotidien des informations auxquelles vous accédez Oui. Oui, ça vous paraît possible, ça oh Oui. Ce n'est pas, pas grand-chose, mais honnêtement, si vous sélectionnez les informations qui vont être pertinentes pour vous, alors ça va devenir intéressant, alors vous allez pouvoir accomplir quelque chose. Parce que qu'il ne faut pas perdre de vue que vous allez vivre le résultat de ce que vous portez le plus souvent dans votre esprit, de ce que vous, avec quoi vous nourrissez votre esprit. Si vous me bouffez de la mauvaise nouvelle à longueur de journée, je ne donne pas cher de votre motivation, de vous envie, votre envie de vous lever le matin, votre envie de connecter avec les autres, votre envie de prendre des risques, votre envie de prendre des décisions. Ça ne va, va pas être joli à voir. Ça fait, ça fait du sens, ça? Euh, Julien? Oui, Guilain. On ne fait pas tout et tout ça à quelque part. Je donne un exemple sur la pandémie du COVID. Il euh, y a des gens qui sont pro-vaccin, d'autres non. Et on, on, puis on l'entend là, euh, on voit vraiment deux positions clairement euh, définies. Mais pour, pour avoir une, défi, une, une décision aussi définitive, il faut avoir pris l'information qui nous intéressait. Ah ben oui, complètement. On prend, on prend tous des raccourcis. Ouais. Après, c'est que de toute façon, les, les informations qu'on va aller chercher de façon instinctive sont en lien direct avec notre système de valeurs, nos besoins et nos croyances. Mm -hmm. Et que si j'entretiens des croyances que je vis aujourd'hui dans un monde qui est plus dangereux que celui il y, y a trois siècles en arrière, ce qui est complètement mm -hmm. faux, mais que je me dis qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est beaucoup plus dangereux que d'habitude et qu'on a plus de risques de… Décéder d'une maladie, d'avoir de, des accidents graves, de se faire agresser, de, de finir euh, de faire un, une banqueroute, de euh, finir à la rue. Si c'est ce que je crois profondément en moi, alors naturellement, je vais être attiré par les informations qui vont, qui vont m'affirmer ce genre de choses. Tout à fait. Donc, c'est toujours cette règle, je, je me répète, je radope, hein, mais c'est toujours cette règle du cerveau qui veut que de toute façon, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour créer de la cohérence. En permanence, mais qu'en fonction de mon système de valeurs, de mes besoins et de mes croyances que tout ça mélangeait, je vais plus facilement porter mon oreille, mon attention, mes réflexions, mes discussions, mon émotionnel vers ce qui va donner de la, du crédit à ce que je crois déjà. Je vais aller chercher ce qui me donne du crédit, et c'est ce, ce que font les gens qui sont positionnés de façon extrême. On, on en parlait dans le podcast qu'on a enregistré tout à l'heure, Samir, de ce côté extrême. Mais c'est parce que on est dans des extrêmes parce qu'on n'est pas sur de la logique, on est sur de l'émotionnel et, et de la croyance. Tout à fait. C'est pas des réflexions logiques et c'est pas de la faute du monde tout ça. C'est de la faute. Puis je, le, je le dis ouvertement, c'est de la faute des gouvernements, c'est de la faute des journaux, des journalistes, c'est de la faute des, des grands communicants, parce qu'ils ont, ils ont tous pris une position sans laisser place à d'autres. Finalement, il n'y a, a pas de débat, il n'y a pas d'explication, de, il n'y a que des extrêmes. Peu importe que tu regardes, il n'y a que des extrêmes. Il n'y a pas de… Il n'y a pas de discussion. Moi, je n'ai pas vu un seul plateau télé. Pour le peu que j'ai regardé, je n'ai pas vu un seul plateau télé où tu as deux parties différentes qui discutent, et qui essayent de s'entendre et de comprendre le point de vue de l'autre. Ils se tapent dessus, puis c'est tout, là. C'est à celui qui, qui tapera le plus fort et qui criera le plus fort. C'est ah, dans... ouais, oui. un, un combat de gladiateur. Et on... je, je trouve aujourd'hui qu'on est vraiment dans un monde… Bah, L'information, elle est là, elle est accessible à tout le monde. Mais de, de faire attention à ne pas tomber dans ce piège se dire ok bon est ce que ça vient confirmer ce que je crois déjà est ce que c'est de la vérité ou pas est ce que je peux vérifier de, de faire un tri si ça nous intéresse après si on apprend plus sur la covid ça t'intéresse pas plus c est, c est, je peux le comprendre là je bon, pas fait, tu, tu continues à faire ta vie et puis, euh, puis ça va bien se passer ça. tu appliques les règles qu'on te demande d'appliquer parce que ça euh, ça sert à rien non plus d'avoir des problèmes parce que tu appliques pas les règles <rire> mais après euh, ouais. je veux dire tu es libre de faire ce que tu veux mais si je comprends bien, ça veut dire de prendre un recul. Mm -hmm. Écoute, tu me diras si, si je comprends bien, là. Mais de prendre un recul par rapport à nos propres croyances. Mm -hmm. Puis, à partir de là, un coup qu'on connaît nos propres croyances, aller dans un. aller chercher l'information qui peut nous stimuler puis qui peut nous emmener un peu plus loin. Ouais. Mais il faut être conscient d'eux. Oui, ben, faut... c'est ça. C'est qu'il faut essayer de garder en tête que on est tous animés de croyances, quelles qu'elles soient. Il y en a des bonnes, puis il y en a des moins bonnes. Celles qui sont bonnes, c'est celles qui nous permettent de nous épanouir, d'avancer, de progresser, d'obtenir des résultats intéressants. Celles qui sont moins bonnes, c'est celles qui nous limitent, qui nous empêchent d'avancer, qui okay. nous empêchent de progresser, qui nous, qui nous enferment dans un statu quo. Mais je veux dire, si au fond de toi, c'est une supposition, mais si au fond de toi, tu te dis, bah, j'ai un système immunitaire qui est en pleine forme, j'ai plein de moyens de me maintenir en bonne santé, je vais simplement faire attention de me laver les mains beaucoup plus souvent, je vais prendre des précautions, je vais appliquer des, des éléments qui vont me permettre de me protéger un maximum, et que tu crois au fond de toi que c'est la vérité, et puis c'est bien correct si c'est ta vérité, ben dans ce cas-là, toutes les informations qui vont passer, qui seront contraires à ça, tu vas les rejeter, naturellement. Tu vas dire, ben non, mais ça, ça n'a pas de sens. Mais ben non, mais c'est n'importe quoi. Mais il raconte n'importe quoi. Et, et, et c'est là qu'on va commencer à avoir une espèce de logique s'installer, parce que le cerveau va juste faire que il est obligé de traiter l'information qui arrive. Fait que pour lui, si ça ne colle pas avec ce qui est en place, il va trouver une logique pour pouvoir contourner le truc et le repousser. Mais c'est pareil de l'autre côté. Tu prendrais quelqu'un qui serait 100% médecine moderne, médicaments chimiques, laboratoire pharmaceutique et puis tout ce que tu veux. Il va t'expliquer par A plus B que ben c'est de l'hérésie de penser que ton corps peut se débrouiller tout seul. Qui a raison des deux J'en sais rien, je pas d'avis là-dessus, mais c'est juste ces positions extrêmes qu'on trouve qui sont le signe pur et dur que les gens sont dirigés en ce moment à cause de tout ça par leurs croyances profonde et certainement pas par leur. Ceux qui crient à la liberté se rendent pas compte en fait qu'ils sont ouais, manipulés par leur propre par leur propre ouais. croyance. Oh, ouais, tout à fait. Je, je suis pour la liberté, mais j'essaye de faire la distinction entre il y a des choses qui se produisent, il y a des choses à faire. Est-ce que tout est vrai Est-ce que tout est J'en sais rien. Mais une réaction extrême est liée à une croyance profonde. De toute façon, mm -hmm. c que mm. c et, et c'est ça qui est intéressant en ce moment d'observer, mais faut pas non plus se. Le voleur aussi. Dire, aussi hein. Dans tout ça comment ça Yves je veux dire aussi euh, aux valeurs qu'on a oui souvent, oh ouais. souvent j'aime ben, bien regarder un peu différents, euh, lire différents journaux et regarder différentes chaînes d'information mmh. souvent c'est pas traité pareil mais c'est surtout le bord politique qui compte les valeurs de la personne la culture mmh. est différent et ça change en fonction de voilà, des personnes qui veulent toucher Et ce que j'aime bien moi aussi c'est lire par le courrier international et les différents pays n'ont pas forcément la vision euh, d'un article différent, enfin, d'un sujet différent. L là, là, là, enfin, je me suis mal exprimé. Il y a un article, et peut-être qu'une personne qui est au Nicaragua et une personne en France n'aura pas du tout la même vision. Ah oui, complètement. Ben, j'ai un, un exemple tout bête. Je n'ai pas réagi au poste que j'ai lu sur LinkedIn là-dessus, mais du coup, ça, ça reprenait exactement ce que tu disais. Il y a un poste qui est paru sur le fait que... Le gouvernement français oblige, alors, oblige les entreprises en France qui travaillent dans le domaine de l'alimentaire à ne pas faire de gaspillage alimentaire et de donner les denrées plutôt que de les jeter. Donc on s'entend que la démarche, elle est quand même bien. Je veux dire, si tu tiens un supermarché, plutôt que de mettre tout ça à la poubelle, de verser de la javel dessus, parce que sinon tu as des nuisibles qui viennent. Et entre faire ça et nourrir des personnes qui n'ont pas les moyens de venir acheter de la nourriture dans ton magasin, on s'entend que la démarche, elle est bonne. Mais c'est la manière dont l'article a été tourné. En fait, je pense que les trois quarts des réactions qu'il y a eu sur l'article, c'est incroyable. On force les entreprises. Chacun devrait être libre de faire ce qu'il veut. C'est le journaliste qui a écrit ça. C'est le journaliste qui a... Oui, il a idée. sélectionné les mots. Oui, c'est ce est... à lui qu'il est... mmh. qu les a mis en, en avant c'est ouais. sa façon de, en fait c'est sa, sa vision de, des choses qu'il a mis en avant c'est ce que aussi je, ce que j'ai pu voir c'est que ce soit dans les, le, le, le journal ou même pour les journaux ou n'importe quoi ou les chaînes d'information c'est mm -hmm. que ce, souvent les éditorialistes c'est leur vision du monde leur carte du monde qu'ils mettent en avant et qui euh, et qui clashent qui punchline voilà c'est ça le problème c'est correct après euh, si, si tu aimes un journal en particulier ou une chaîne de télévision c'est parce qu'elle parle et que et qui correspond à ce que tu crois, à ce que tu penses, tu sais, ça, ça alimente, c ça, ça, ça alimente le truc. Donc, on est, on est toujours content d'entendre des informations qu'on connaît déjà, avec lesquelles on est d'accord, on se dit « Ah, ça, c'est bien, ouais, effectivement, je suis d'accord, c'est mon point de vue, etc. » Mais à, à, à force de faire ce métier-là, et puis du coup, de former du monde, il y, y, y a une chose que j'essaye de transmettre, et je ne dis pas que je suis parfait là-dessus, parce que je, je, je tombe dans les mêmes travers que tout le monde, mais ça permet au moins de prendre un petit peu de recul et de se dire, finalement, qu'est-ce que je sais vraiment, de quoi je suis sûr vraiment. Qu'est-ce que je peux affirmer La seule chose que je peux affirmer, c'est ce que j'ai comme expérience, ce qui fonctionne, ce que j'ai déjà vu, ce que j'ai déjà testé, qui marche là quand je l'applique. Mais derrière, il y a plein de choses, en fait, où on essaye de prendre un petit peu de recul. Et en prenant ce recul et en appliquant cette première passoire, ça nous permet de filtrer un petit peu mieux et de filtrer de façon plus, euh, plus consciente et plus positive les informations. Parce que je, je, vais, je vais vous donner un truc qui, qui m'attriste qui énormément, c'est ce qui se passe en ce moment en Afghanistan. Je trouve ça terrible. Oui. Mais, en, mais, mais entre nous, sur une échelle de 0 à 100, mon pouvoir d'action là-dessus, en vrai, il est où il est à zéro. Alors, ça me touche qu'il soit à zéro parce que je suis un hypersensible, puis l'injustice, et puis tout ça, là, ça me, ça me révolte. Mais en vrai, je ne peux rien y faire. Du coup, quel est mon intérêt pour moi à aller chercher des informations, à part suivre peut-être d'un petit peu plus loin pour ne pas être trop affecté, savoir comment ça évolue, quelles sont les décisions qui sont prises à l'international, qu'est-ce qui va être mis en place, etc. Mais objectivement, ça va me servir à quoi de regarder ces informations-là toute la journée Rien du tout. Ça va me saboter mon énergie, ça va me saboter ma motivation, ça va me saboter mon courage, ça va me saboter mes prises de décision. Et finalement, c'est un petit peu ce qu'on fait tous, plus ou moins, si on ne fait pas attention aux informations qu'on consomme. Parce que le temps et l'énergie que vous perdez à vous nourrir avec des informations qui n'ont pas une valeur positive et aidante, c'est du temps et de l'énergie que vous ne dépensez pas à bâtir un monde meilleur. On va le prendre comme ça. Et, et, et ça, je, bah ça, après, c'est une croyance que j'ai. Et euh, libre à vous si vous n'avez pas les mêmes croyances, c'est vraiment pas grave ça. Mais c'est une croyance que j'ai profondément et que je partage avec une des personnes que je trouve être euh, une super-héros pour le coup, euh, c'est Mère Teresa. Et Mère Teresa, ce qui m'a marqué dans, dans son discours, c'est un journaliste qui lui posait la question euh, pendant une très courte interview, Et ils lui ont demandé « mais on ne vous voit jamais manifester contre les guerres ?» Elle dit « non, je manifesterai le jour où on le fera pour la paix. » Et c'est exactement ça. C'est pour quelle information tu te lèves, pour quelle information tu te défends, avec laquelle tu te nourris. Et que, voilà, c'est okay. ce que je peux vous dire là. En tout cas. Je te rejoins en tout cas pour Mère Teresa. Oui, bah, Après, elle était, aussi, elle était loin d'être parfaite. Hein. Euh, après, ouais, elle était elle... Pas parfaite, mais Reza, était pas parfaite. Elle a sacrifié sa vie quand même pour aider les gens. C'est rien que ouais. ça. On peut ouais. la féliciter. Toute ouais. sa ouais. vie, elle a mis l'énergie. à fait. Ouais. Donc, Tout à euh, fait. Non, non, non. on peut que lui dire que la féliciter. Vraiment. Mais bah, elle... Au moins, elle est passée à l'action. C'est ça. Ouais, non, non, mais elle-même disait que c'était égoïste. Hein. Parce oui, qu elle le fait pour elle. Elle le fait pour elle parce qu'elle aimait ça. Complètement, comme ce qu'on fait avec Samir, on le fait égoïstement. Et pour moi, c'était l'une des leaders du monde. C'est le, le, le leader que tout le monde écoutait. Mère Thérèse. Oui, ouais, c'est un leader, mais il, il, il y en a plein d'autres comme ça, je prenais cet exemple, parce que cet exemple-là m'a marqué. Quand j'étais enfant, quand j'ai vu ça, j'ai fait « waouh ». J'étais scotché là devant, devant sa réponse. Donc, ça, ça a fait du sens pour moi, mais, euh, mais il y en a plein des gens comme ça de qui on peut s'inspirer et qui nous démontrent l'importance de mettre notre focus là où il faut. Je, je discutais il y a quoi Il y a deux, trois jours. Euh, l'abbé Pierre aussi. Oui, il y a l'abbé Pierre. Ouais. J'ai discuté avec euh, un ami il n'y a pas longtemps. Moi, ça, il y a deux, trois jours. Et puis, euh, est venu sur le, sur le tapis de la discussion euh, les, le risque de la crise économique qui nous pend au nez et qui va nous tomber dessus dans pas longtemps. Et euh, il me disait, bah non, mais de toute façon, il euh, y a tellement d'argent qui va disparaître. Puis là, j'ai tiqué, il y a de l'argent qui va disparaître. Puis si une crise est économique, c'est juste que l'argent change de main. Mais l'argent ne disparaît pas. Donc, si tu regardes les bonnes infos, dans le sens où les infos qui t'aident à aller dans le bon sens, si tu vas chercher les bonnes choses, tu peux peut-être faire partie de ceux qui vont être du bon bord de la crise. Tu peux choisir de quel côté de la crise tu as envie de te placer. On n'est pas tous obligés de tomber dans le trou. Là. On n'est pas tous obligés d'être en panique devant notre télé, à ronger les ondes, en disant « putain, c'est la crise, on est dans la merde, les banques vont fermer, on va tout perdre. » On peut aussi dire « ok, comment est-ce que je peux penser différemment Comment est-ce que je peux réfléchir différemment ?» On est notre foutu première ressource. On est notre première ressource. Mais malheureusement, le système a fait qu'on est devenu des petites bêtes dépendantes du système et on compte sur le système pour qu'il pense à notre place, puis on voit ce que ça donne. Mais bon, c'est un autre sujet, je ne vais pas m'éparpiller me... <rire> non plus. Mais faites attention aux informations que vous sélectionnez. On a encore cette liberté de choisir. Samir, peut-être tu peux donner l'exemple de ton ami qui est reparti en Chine, que tu ce que tu m'as expliqué que j'ai trouvé désolant. Qu'est-ce qu'il va euh... qu qu être obligé de faire Qu'est-ce qu'il a été obligé de faire, mon ami ouais, Qu'est-ce qu'il va être obligé de faire qu qu va... Oui, qu'est-ce qu'il va tous être obligé les jours. de faire ah, bah, il, va, il va être obligé maintenant, c'est ce qu'il me disait en, fait, en retournant en Chine. Euh, il me disait la seule chose que je regrette, c'est que je vais devoir lire, lire le livre au jour, tous les jours maintenant, euh, à l'école. Euh, en reprenant ses études parce qu'il était euh, en doctorat. Et il me dit, en fait, avant on n'était pas obligé, mais maintenant on est obligé de le lire tous les jours. Donc euh, ça, c'est des choses qui vont conditionner à force de lire effectivement tous les jours ce livre-là. En fait, c'est comme, comme planter des graines dans le cerveau et à force de les lire, bah, ça va s'imprégner, ça va rentrer et puis ça va finir par conditionner. Euh, donc ouais, ça c'est… Et puis après, moi, ce que je voulais dire, c'était par rapport à la question du SRA. En fait, le SRA, c'est… Oui. Tu On vois a dit, Google, va bien, euh, du coup Marina, tu vois Google, euh, bah, le SRA, en fait, c'est une sorte de Google interne qu'on a à l'intérieur du cerveau. C'est-à-dire que quand tu vas sur Internet, que tu touches une requête, je vais donner un exemple. Si tu vas sur Internet aujourd'hui par rapport au vaccin et que tu dis le, euh, le vaccin est dangereux pour la santé, ben en fait, Google, ce qu'il va te donner en fonction de la question comment tu l'as posé, le vaccin est dangereux pour la santé, il va te sortir que des recherches qui vont te montrer pourquoi le vaccin serait dangereux pour la santé. Si par contre, tu reformules ta question dans l'autre sens, quels sont les bénéfices du vaccin il ne va te donner que les bénéfices du vaccin. Si tu dis, faut-il se faire vacciner Là, tu auras peut-être un peu des deux. Et puis, tu vas avoir un peu euh, des, des, des, les, les deux points de vue. Mais en fait, le SRA, c'est un peu la même chose. C'est qu'en fonction des questions que tu vas te poser, en fonction de tes croyances, en fonction de ton vécu aussi, parce qu'il y a ton vécu qui va conditionner peut-être un peu ton SRA. Si un jour, euh, je ne sais pas, je ne te, te le souhaite pas, j'espère que ça t'est pas arrivé, mais tu t'es fait une personne s'est fait agresser dans une petite ruelle sombre, bah, à chaque fois qu'elle va passer à côté d'une ruelle sombre, on, elle va avoir des informations qui vont être très négatives parce que ça va lui rappeler tout ça. Et donc, en fait, le SRA, c'est ça. Et c'est une partie du cerveau qui permet de filtrer l'information. Pourquoi Parce que le cerveau n'est pas capable de filtrer toutes les informations qu'il y, qu y a dehors, qu'il y a au quotidien. Et je vais donner juste une expérience qu'on a peut-être tous vécue. Il se peut que parmi vous, il y ait des personnes qui, un jour, ont décidé de changer... Euh, leur voiture ou peut-être euh, une maison ou peut-être euh, un nouveau téléphone portable. Et avant ça, en fait, ils voyaient cette voiture, cette, ce genre de maison ou ce téléphone portable, nulle part ailleurs. Mais à partir du moment où ils ont décidé de changer, ils commençaient à voir la même voiture passer tous les jours avec la même couleur, avec les mêmes spécificités. Ben ça, c'est le pouvoir du SR C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a mis le focus sur ce qu'on désire, bah, le SRA, il va nous le ramener constamment sur les milliards d'informations. Il va nous dire, hey, hey, elle est là la voiture. Et du coup, en fait, on va se focaliser dessus. Bah, ce SRA, il a plein de choses bénéfiques parce qu'il est là pour nous empêcher aussi d'être fous parce qu'on ne peut pas filtrer toutes ces informations. Mais en même temps, si on focalise, alors, je vais donner un exemple. Hein. J'étais gamin, euh, Ça, c'est des choses que j'ai compris après. Je me rappelle, j'étais gamin, j'étais avec des amis quand j'étais gamin dans ma rue. Et un jour, je joue avec eux et il euh, y, y a un enfant, enfin bon, ça, ça c'est aussi la croyance que leurs, enfants, que, que leurs parents lui ont donnée, qui me disait, Ah Samir, si tous les Arabes pouvaient être comme toi, je fais quoi Et je posais la question et je lui dis, Mais qu'est-ce que tu veux dire par là Et il me dit, "Ben bah, toi, tu es différent. Et je lui dis, Mais de quoi tu parles De qui, en fait Et je lui dis, Mais regarde, tu es dans le même collège que moi, tu connais les mêmes personnes que moi, tu peux pas dire que... Tout le monde est comme toi, tu les visualises. Et en fait, la personne, bah, ça c'est aussi le SRA. Bah, sur les 100 personnes qui vont être là, qui vont déranger personne, qui vont faire leur vie tranquillement, bah, on va voir quoi On va voir la personne qui fout la merde. Pourquoi Parce que notre SRA est conditionné. Et ça, j'aime bien, il y a une citation qui résume tout ça. C'est euh, bah, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. On verra l'arbre qui tombe, on verra pas la forêt qui pousse. Pourtant, elle est là, la forêt qui pousse. Donc j'espère que c'est clair. J'ai essayé de Merci vulgariser beaucoup, au maximum. Oui. <rire> Merci. Et, et, et donc et voilà, donc, euh, Marina, c'est qu'on peut conditionner volontairement notre SRA. C'est ça. C'est plus, plus on va mettre notre attention sur un type d'information spécifique, plus il va comme se déprogrammer, et reprogrammer, pour ensuite porter son attention spécifiquement sur ce point-là. C'est pour ça que si, si on se laisse juste envahir par les informations qui nous viennent de l'extérieur, il va se conditionner avec l'information qui va être la plus présente, celle qui fait le plus de bruit, celle qui est la plus récurrente. Si par contre, on met l'intention de porter notre attention sur une partie spécifique et qu'on se discipline avec cette intention-là, alors le SRA partira sur cette information-là, il fera toute de tout le reste. Il, fera pas... il verra l'information passer, mais ça pas ne nous... va pas nous affecter plus que ça. Ce sera une information parmi tant d'autres. Et peut-être ce qu'il faudrait dire, c'est que justement, les mécanismes de manipulation qui sont utilisés aussi bien par les médias, aussi bien par des personnes qui sont au-dessus, pas tous mais la belle en fait, plateforme qui... sur laquelle on est en train de diffuser ou la belle plateforme sur... bah, exactement, bah, Facebook fonctionne un peu comme le SRA, on va regarder mmh. une vidéo après il va nous donner des vidéos qui ressemblent forcément aux vidéos qu'on regarde, mais en fait ces plateformes, qu'est-ce qu'ils utilisent ils utilisent, ils utilisent des, des mécanismes primaires de notre cerveau bah, ça va être soit surfer sur la peur, parce que la peur c'est, ça, ça aguiche en fait la peur, les ça émotions aguiche, tous, ça... en général, les émotions exactement Facebook, c'est la recherche de vues, la reconnaissance, parce que tout le monde a envie d'être reconnu en réalité. C'est l'un des besoins primaires de, de l'être humain, d'être reconnu, d'être aimé. De... Donc, bah, sur les réseaux sociaux, c'est les pouces, très souvent par exemple, qui vont être utilisés. Mais il faut être conscient en fait, de tous ces mécanismes de manipulation et que parfois on pense être libre, alors qu'en réalité, on est pleinement manipulé. Je rajouterai, Samir, ouais. que sur YouTube, vous allez souvent voir des émotions sur les vignettes souvent et exact. surtout des, des, des sourires et tout parce que j'ai lu une étude que le, le, le subconscient il comprend très très bien les émotions mieux que le reste donc ça attire plus donc c'est pour ça qu'on est on a envie de, de cliquer ça joue beaucoup oui hein. oui, oui mais en fait ça si on bien. le sait pas on sait pas qu'on est manipulé non <rire> c'est sûr et il, en fait il ya plein de, il ya plein de biais psychologiques qui sont utilisés pour c'est Bernays qui a expliqué un peu Bernays et Gustave Lebon, ils ont compris un peu les, leurs, leurs études. Il hein. mm -hmm. ben, y avait une. Euh, y a une euh, je pense que c'est un livre qui a été écrit là-dessus. Psychologie euh, des foules euh, Non, euh, sur euh, ce qu'on appelle la propaganda. Propaganda Il y a ouais. propagande de Bernays. C'est ça. Et euh, c'est un, un super bouquin qui. Euh, qui explique comment... Bah, après, le mec, c'est un génie. Ernest, c'est Moi J'ai beaucoup de trucs, c'est un génie. C'est un, un, un, un génie, mais comment, comment finalement, je crois que c'est dans les années 40, 50 peut-être que ça a commencé Je ne me souviens plus. Il, il me semble que euh, c'est dans les années il 40, 50. Ouais. Euh, et qu'en fait, ce mec-là, il a... Il, il, a, en fait développé, la première... il, il a développé... Euh... Seconde guerre mondiale. Oui, c'était ouais, la Seconde Guerre mondiale. C'est là où il a utilisé ouais, pour... Ça redonner envie aux Américains de s'engager dans la guerre. Ils ont trouvé le seul moyen, exact. ils ont demandé à Bernays. Et lui, ça. il a mis tout un mécanisme, il a mis en sorte tout un mécanisme pour euh, préparer les, les Américains à entrer en guerre. Ouais. Oui, parce qu'à la base, ils avaient voté pour un président. Il voulait pas, ne voulait pas, mais lui, il a manipulé euh, l'opinion publique. Fait. Il a montré comment on faisait avec des, des propagandes, ouais. des, des, des, des, des nazis un peu, avec des, des affiches méchantes, il a vraiment endoctriné. Complètement, mais le mec est un génie là, pour le coup. Franchement, je connais ça. Il a fait autre chose, vraiment. La cigarette pour les femmes, c'est lui. Il y a autre chose. Il a fait vraiment énormément de choses. Le bacon, petit déjeuner aussi, je crois que c'est lui. C'est lui. fait, voilà. Ouais. Non, c'est si jamais ça vous intéresse, ça vaut le coup d'aller d'aller d'aller ses travaux, c'est c'est quelque chose. C'est quoi ton nom Est-ce qu'on peut l'écrire dans le chat Oui, on va euh, te l'écrire. Oui, D'ailleurs, tu vas te, te, te l'écrire On va te l'écrire, on va te l'écrire, ouais. Lui, <rire> en le, fait, il a écrit le les, les travaux mmh. de Gustave Lebon, un français, sur la psychologie des foules. Mmh. Bernays. Il me semble que Bernaise, ou Gustave Lebon, c'était le, un des neveux de, de Freud. C'est oh. pas impossible, ouais. C'est pas impossible. Ah, c est, c est... Mais c'est un génie, ce mec, là. Vraiment un génie. Très, très fort. peut-être, Julien, mm -hmm. juste comme ça, donner des techniques à, à, nos, à nos personnes qui sont là. Comment on fait pour, euh, parce qu'on a des techniques, hein, pour reprogrammer le SRA ouais. bah, une, une de mes techniques favorites, ça reste euh, tenir le journal de gratitude. Ça, ça c'est comme the technique. C'est <rire> tellement puissant que euh, c'est dommage de passer à côté. En fait, le principe est assez simple. C'est de noter ce que vous souhaitez, ce qui, qui vous intéresse d'obtenir, d'avoir, pas ce que vous avez déjà, ça c'est la vieille version de la stratégie de, de gratitude, euh, qui, qui est très bien aussi, hein, je, la dénigre, je la dénigre pas, mais le, le fait c'est vraiment de se concentrer sur ce qu'on a envie d'obtenir, ce qu'on a envie d'avoir, de l'écrire à l'affirmative, de faire comme si on l'avait déjà en fait, hein, d'être vraiment dans le, le comme si on était en train de l'avoir, en train de le recevoir, et d'associer l'écriture au sentiment de gratitude, d'être vraiment dans la gratitude d'eux. Souvent, je donne cet exemple-là parce qu'il est parlant, mais ça, ça serait un peu comme écrire, de se dire, oh, je suis tellement content aujourd'hui, j'ai un million de dollars sur mon compte en banque, par contre, c'est juste mon banquier qui n'est pas encore au courant. Mais moi, je suis très content. Alors, c'est pour la petite blague, mais c'est un petit peu le principe. C'est-à-dire que je note ce que je souhaite, ce que je veux, ce qui me plaît, ce qui m'intéresse, et j'associe à ça la certitude. Donc, c'est une, une épreuve de foi, hein, ni plus ni moins. C'est la certitude que ce truc-là, je vais l'avoir. Et comme je sais que je vais l'avoir, alors je suis déjà dans la gratitude, comme si je l'avais déjà. Et ça, c'est un excellent moyen de reprogrammer votre SRA. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et il y, y a un truc génial, c'est que plus vous pratiquez votre journal de gratitude, plus votre SRA se dirige vers ce que vous avez noté, et plus alors vous commencez à avoir des opportunités, vous commencez à avoir curieusement plus de chances, vous commencez à entendre des conversations qui vous aident à avancer dans cet objectif-là, ou d'avoir des réponses que vous n'aviez jamais trouvées jusque-là. Il, il y a plein de hasards qui se produisent, qui ne sont en fait pas du tout des hasards, mais c'est parce que votre paille est dirigée maintenant vers les informations qui sont pertinentes pour votre système. Et c'est encore une fois, est-ce que je suis à l'origine de la démarche de ce que je mets dans mon SRA, ou est-ce que c'est mon environnement qui m'impose Justement cet élément-là, c'est de, de quel côté Ce que je ne maîtrise pas, me maîtrise. De toute façon, c'est aussi simple que ça. Ce, que je ne, ce dont je n'ai pas conscience et que je ne maîtrise pas, me contrôle et décide à ma place. On essaye, de, on essaye de pouvoir euh, cadrer ça au mieux. Et le journal de gratitude, le fait d'écrire justement avec ce sentiment, peut être une bonne chose de se recadrer aussi ça peut être sympa euh, le fait bah, par exemple je suis en train de vivre quelque chose qui est difficile le de se dire ah, ouais, je sais que euh, je sais que ça va aller en fait c'est comme tu disais c'est une épreuve de foi c'est la force de la foi en réalité à partir du moment où on met euh, notre attention sur quelque chose que ça va aller que ça va bien se passer qu'il y a quelque chose de positif qui va nous arriver derrière notre cerveau il va aller chercher le positif et il va nous mener vers les solutions il y avait mais après écrire c'est mieux que, euh, alors, ça peut se faire par la voix déjà, quand on n'a pas une feuille ou un papier sous les mains. Ça peut déjà être très bien de se dire, bah, de toute façon, je sais que ça va aller avec certitude. La certitude est importante à mettre, l'intention et la certitude. Et, euh, et écrire, c'est encore mieux parce que là, ça mobilise vraiment tous les sens. Il y avait un autre outil que j'avais, c'est quand on est dans un, dans un mood assez négatif, etc., et que notre SRA va nous ramener des choses négatives, ça peut être bien aussi de… Qu'est-ce que je suis en train de vivre actuellement? Je suis en train de vivre de l'anxiété. Du coup, cette anxiété, bah, en fait, elle m'amène les informations négatives. Euh, j'ai pas de chance, j'ai ceci. En fait, ça ne va faire que amplifier le problème de toute manière parce que ça ne va nous ramener que ce qui ne va pas. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de vous lever le matin un jour et de vous dire punaise, je me suis levé du mauvais pied, il ne va m'arriver que des bricoles aujourd'hui. En fait, euh, après, c'était euh, un enchaînement. En fait. bah, C'est bien de se reprogrammer à ce moment-là et de se dire, OK, Qu'est-ce que je veux à la place de ce que je suis en train de ressentir ou de ce que je suis en train de vivre De prendre ce que je veux à la place, par exemple, je vis de l'anxiété, euh, je veux ressentir de la quiétude et de la tranquillité, et d'écrire 10 fois, 15 fois, 20 fois sur une feuille, j'ai l'intention d'être dans la quiétude et la sérénité euh, 20 fois, comme ça. Et puis, en fait, ça peut aussi reprogrammer le SRA. Mais après, en top 1, moi, je mets le journal de gratitude, parce que c'est voilà, sûr que… Un... Et le, petits, euh... le recadrage, on peut le faire. Alors, c'est plus facile quand c'est fait par quelqu'un d'autre. C'est toujours pareil. Mais euh, on, on peut quand même réussir à se recadrer. Une stratégie, par exemple, je vais vous partager ça. Ça, ça peut peut-être vous rendre service. Quand il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, ma manière de recadrer, c'est d'abord, enfin, de me recadrer tout seul, c'est d'abord de me donner un temps pour râler, me plaindre, expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord. Mais j'essaie de limiter ça sur juste quelques minutes. Et une fois que j'ai exprimé librement, et puis j'y vais là, je ne je, je fais pas semblant, je, je sors tout ce qui a à sortir. Et une fois que j'ai sorti tout ça, là j'essaie de mettre ce qu'on pourrait appeler une métaposition. Donc je, je sors un petit peu de moi-même. Et puis là c'est, ok, est-ce que tu as du pouvoir d'action là-dessus Est-ce que ça te sert à quelque chose est-ce que c'est positif Est-ce que ça va te permettre d'avancer Et en fonction des réponses que j'obtiens à ça, bah plus je réponds, plus ça m'aide quelque part en fait, à prendre du recul et à voir les choses d'un petit peu plus loin. Et ça ne marche pas toujours, mais qu'en règle générale, ce, qui, ce que ça fait, c'est que, OK, c'est bon, je passe à autre chose. C'est OK, je passe à autre chose. Mais c'est vraiment d'abord de, de s'autoriser à exprimer qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on vit et ensuite de faire du recadrage en prenant du recul et en se posant justement toutes ces questions-là. Exact. Euh... Ça pardon, ça ressemble un peu aux colonnes de bec, non euh, Je n'ai pas entendu. Ça ressemble un petit peu au principe des colonnes de bec, oui. non Oui, oui, tout à okay. fait. Ouais, c'est un petit peu le même principe. Après, c'est vraiment, ce qui est important, c'est bah, tout, toutes les faces sont importantes, mais la première phase de je l'exprime ce que j'ai exprimé, mais tout en ayant du recul déjà sur ce que je suis en train d'exprimer, c'était juste l'expression de ce que je ressens. Je ne pars pas dessus pour argumenter, pour expliquer, pour me justifier que j'ai raison de penser comme ça, c'est juste de l'expression pure. Je me donne, en général, ce n'est pas plus de cinq minutes là, et à partir du moment où j'ai donné le, le stop, là je commence à prendre ce recul là et j'essaye justement de me dire, ok, ça sert à quoi Tu as du pouvoir là-dessus Tu peux changer quelque chose Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu décides C'est vrai, vraiment de se questionner dans, dans une optique d'avancer, dans une optique de progresser. Et après, vous le tournez comme, comme vous voulez, le processus, là, mais euh, exprimer et après euh, orienter vers la progression. C'est cool, Guylaine Bien joué ah, cool ça commence à avoir les, les effets euh, de la mise en application, justement. Tout à fait. Tout à fait, je vois vraiment une différence se euh, ce centrer. Ce... Vraiment, euh, j'en ai, euh, ai, ai huit. En fait, j'ai huit intentions que j'inscris dans mon journal mm -hmm. à tous les jours. J'ai minuté le temps que ça me prenait. Donc, je l'ai intégré dans ma routine. Euh, je me lève à telle heure, je fais, tout est, tout est intégré. Et euh, oui, effectivement, il y a toute une, une démarche. Puis même, je te dirais encore plus, c'est je sais qu'il y a des choses que je n'ai pas de pouvoir, okay. mais malgré ça, je trouve une façon d'amener, euh, d'arriver à mes objectifs sur ce que j'ai du pouvoir. Je m'explique, j'ai un projet, euh, j'ai un projet que j'ai soumis au gouvernement. Euh, je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Je l'ai soumis en juin. C'est soumis, C'est ça, c'est soumis. Sauf que euh, il y a deux semaines, j'ai écrit deux documents que j'ai envoyés mm -hmm. pour alimenter leur, leur réflexion par rapport à ce, ce projet-là. Et je le sais que ça, ça a été là, j'ai du pouvoir. Mm -hmm. C'est moi qui ai rédigé ce, ces documents-là, c'est moi qui l'ai envoyé. Et je sais que ces, ces documents-là, ils vont s'en servir pour alimenter leur réflexion par rapport au projet. Ouais. Fait que, mais pour moi, ça, ça, ça a tout un, un, un grand impact ouais, complètement ben, sur mes intentions. De, de toute façon, se concentrer, ben, savoir reconnaître les choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Et là, bah, si on prend le thème du jour, c'est toutes les informations qu'on a autour de nous. Mmh. Il y en a plein sur lesquelles on n'a aucun pouvoir et surtout, il y en a plein qui ne nous servent strictement à rien. Et la deuxième chose, c'est après de se concentrer sur « mais finalement, où est-ce que j'ai vraiment du pouvoir ?» et de mettre notre attention et notre énergie sur ces éléments-là. Parce que c'est ça qui va faire bouger les choses. Ouais. Et, et, et si vraiment on n'a aucun pouvoir, bah on n'a aucun pouvoir et puis on se concentre sur autre chose. On fait quelque chose de plus constructif, on fait quelque chose qui aide, mais… Si on part dans cette optique-là, on peut même faire un rapprochement. Alors, c'est un raccourci, d'accord, mais on peut même faire un rapprochement avec la problématique de la dépression. La dépression, c'est quoi Je regarde dans mon histoire passée, parce que c'est orienté vers le passé, la dépression. Je regarde dans mon histoire passée et je suis en déprime parce qu'il y a des choses que je ne peux pas changer de mon histoire. Mais je m'épuise à essayer de changer des choses sur lesquelles j'ai aucun pouvoir. et que je ne peux pas avancer. C'est impossible. Et tant que je serai orienté sur... Le gap qu'il y a entre ce que j'aurais voulu qu'il soit et ce qui est, ça ne peut pas marcher. Par contre, si je commence à prendre conscience que je suis à un endroit, ce n'est pas ce que je voudrais, je redéfinis ce que je voudrais et je mets en place des stratégies pour pouvoir l'atteindre, on n'est plus du tout dans la même dynamique. Ce n'est plus du tout la même chose. Et c'est un petit peu aussi ça c'est que si on reprend la première passoire qui est la passoire de la vérité, quelqu'un qui est en dépression, sa vérité, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été et que ça ne changera jamais. Okay. Mais une personne qui va avancer, sa vérité, c'est qu'il y a peut-être des choses qui n'ont pas été, mais il y en a une autre qui peut le devenir et que si on fait ce qu'il faut, ça le deviendra. La vérité, c'est aussi à nous de la choisir. Est-ce qu'elle nous aide Est-ce qu'elle nous, est qu nous aide pas Et du coup, ça peut nous faire aller sur la deuxième passoire, qui est la bienveillance. Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est positif Est-ce que c'est... Euh... Est-ce que c'est euh, important Est-ce que ça sert Est-ce que ça fait du bien Est-ce que ça apporte des bonnes choses Et ça, c'est un autre moyen de recadrer. Cette deuxième passoire, c'est aussi un recadrage. On a, euh, on a Samir, dans, dans la PNL, une, une, un présupposé sur les comportements humains. Est-ce que tu ouais. peux nous le, nous le redonner, ce présupposé-là ouais. Le présupposé voudrait qu'en fait, nous ne sommes pas nos comportements. En fait, l'identité et le comportement, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a toujours derrière un comportement Une intention positive. C'est ça. Et là, quoi qu'il arrive. Je... Oui, vas-y, Samir. Bon. Je peux donner un exemple. Hein. Je peux donner un exemple. On a travaillé euh, mardi ensemble. Euh, suite à.. Là, j'ai fait une overdose d'injustice ces derniers temps, justement. Moi, alors moi, je ne regarde pas euh, les médias. Euh, j'ai une télévision, mais elle est là juste pour regarder des films quand j'en ai envie. Je n'ai pas du tout de chaîne. Les réseaux sociaux je passe très peu de temps dessus c'est vraiment pour l'institut et pour communiquer avec euh, ma famille mes amis mais euh, ces derniers temps il y a eu des petites choses qui se sont passées notamment dans mon pays avec des incendies et tout ça euh, et puis j'ai mes beaux-parents qui habitent euh, en Kabylie donc dans la zone sinistrée donc voilà donc il y a eu pas mal d'informations voulait être au courant de ce qui se passe et je suis tombé sur pas mal de, de, de choses les commentaires et tout j'essaie d'être à distance mais j'ai vu ce qui se passait et en fait l'injustice a pris beaucoup de place. C'est vrai que je suis très sensible à l'injustice. Je n'aime pas du tout ça. Euh, et, et on a fait un travail il n'y a pas très longtemps pour euh, augmenter mon seuil euh, face à l'injustice. Et il y avait ça. Alors, je sais que j'ai tendance à faire ça naturellement, mais là, en fait, à travers cet exercice, ça s'est fait de façon un peu plus puissante. C'est de me mettre à la place des gens qui euh, font l'injustice. C'est quoi l'intention positive et à travers cet exercice, je t'avais dit, bah, peut-être qu'à travers l'injustice qu'ils font, leur objectif, c'est juste peut-être de se protéger ou de retrouver de la… Euh, c'est un besoin de sécurité. Je donne l'exemple, tout à l'heure, je prenais l'exemple du racisme. Je pas… alors, je ne vais, euh... vais pas détester quelqu'un parce qu'il est raciste ou quoi que ce soit. Je sais très bien qu'il y a un… C'est un enchaînement de choses qui ont fait qu'à un moment ou l'autre, peut-être qu'il a des problèmes avec certaines personnes. Mais je sais que, en tout cas, selon moi, quand j'essaie de me mettre à la place d'un raciste, qu'est-ce qui pourrait faire qu'une personne pourrait être comme ça C'est le manque de connaissances, mais c'est aussi la peur. La peur de ce que, de ce que je ne connais pas. C'est un besoin de recherche de sécurité qui vont faire qu'à un moment ou l'autre, cette personne va réagir de la, meilleure, de la mauvaise manière. Et moi, je, je suis conscient, je vois cette injustice, si je peux agir dessus, ben, tout va bien. Si je ne peux pas agir dessus, qu'est-ce que je fais ben, J'ai une feuille, il y a une tâche blanche, il y a une tâche noire sur cette feuille. Je ne peux pas agir sur la tâche noire, elle est déjà là. Qu'est-ce que je peux faire ben, Je peux dessiner autour de cette tâche pour essayer d'embellir la feuille. Et à la fin de cet exercice, on en est arrivé à quoi ben, Comment tu peux faire pour que l'injustice ne prenne pas toute son ampleur quand tu ne peux pas agir dessus j'avais dit, ben, ce que je peux faire, c'est agir à mon niveau. Ça peut être sortir dans la rue et essayer d'apporter un peu plus de justice si je croise, par exemple, un SDF, lui donner, lui apport, lui donner quelque chose à manger. Je ne peux pas agir sur l'injustice qui s'est passée de l'autre côté au bout du monde, mais je peux agir sur celle qui se passe ici, à côté de chez moi. Et ça contrebalance les forces. Ouais. Mmh. C'est un, un super exemple et ça reprend du coup un petit peu ce qu'on qu disait tout à l'heure de… C'est quoi les forces que je vais utiliser Où est-ce que je vais les mettre Et puis à quoi ça va servir C'est vraiment important en fait. Toutes ces informations qui nous entourent, qui ont les filtres avec justement cette notion aussi, est-ce que c'est bienveillant Est-ce que ça apporte quelque chose de positif Je vous assure que vous n'allez plus regarder grand-chose. <rire> ça, c'est un filtre, ça ne va pas laisser passer grand-chose. Vous allez avoir… Alors, Heureusement, il y a des médias qui sont alternatifs, il y a des sources d'informations qui sont super intéressantes et qui peuvent vous apporter des choses extraordinaires. Mais si on regarde les médias habituels et puis ce qui circule de façon globale, si vous passez la passoire de la bienveillance, là, il ne va pas rester grand-chose. Déjà, la vérité, ça va en enlever une bonne partie. Mais alors, la, la bienveillance en plus, là, il ne va pas rester grand-grand-chose de, de l'information. Mais c'est ça aussi qui est pertinent, c'est que. On, on n'a pas l'impression comme ça, mais vous n'avez pas idée à quel point ça épuise vos ressources et ça épuise votre énergie que de vous faire bombarder d'informations à longueur de journée. Ça vous épuise. Ce n'est pas pour rien que quand on va se retrouver en plein milieu de la forêt ou en bord de mer, puis qu'il n'y a pas un bruit, qu'on est juste avec la nature, d'un seul coup, c'est « je respire, ça fait du bien ». Ce n'est pas parce que vous vivez en ville que vous ne respirez pas. C'est parce qu'on est tout simplement submergés d'informations de partout et qu'on ne filtre pas ces informations. On les laisse rentrer dans notre vie, on les laisse prendre de la place, on les laisse attirer notre attention, on les laisse faire tout ça sans mettre de filtre. Et si vous mettez ce filtre-là de bienveillance comme étant vraiment le filtre de « si c'est positif, ça m'intéresse », dans ce cas-là, vous allez voir qu'il y a beaucoup moins de choses qui vont passer. Il y a moins de choses qui vont vous intéresser, mais en même temps, vous vous intéressez à à des problèmes sur lesquels vous n'avez aucun pouvoir, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose à votre vie, à part vous déprimer. Et, et, et vous allez automatiquement avoir des réactions qui vont ressortir. Je, je vais vous donner un exemple tout con. Mais moi, il y a un truc maintenant depuis plusieurs années qui m'agace au plus haut point, c'est le comérage dans les entreprises. Mais ça me fatigue. Mais je ne comprends pas qu'on puisse perdre autant de temps avec ce genre de conneries. Mais pourquoi parce que tous les messages qui sont commérés, déjà d'une, ce n'est pas la vérité, de deux, c'est jamais dans la bienveillance, et en plus de trois, si on va regarder la troisième passoire, ça ne sert à rien. Et j'ai développé, du coup, avec ces filtres que j'essaye euh, de, de respecter, et encore une fois, personne de parfait, on n'est pas des machines, mais du coup, automatiquement, il y a des réactions qui ressortent je vais plus vite m'agacer à écouter quelqu'un dans une conversation m'expliquer pourquoi il y a des choses qui marchent pas. La première chose que j'ai envie de lui dire, c'est « Ok, ben, parle-moi de ce qui fonctionne, parle-moi de tes projets, parle-moi de tes envies. me parle pas du monde qui tourne pas rond, parle-moi de toi ce que tu fais. Parle-moi de ce qui est intéressant. » euh, Et oui, ce n'est pas que dans, dans les entreprises, hein, on a juste à écouter des conversations entre voisins hein, qui en ont, trouve ont la même chose. Ou même dans une, dans une famille. Ah « <rire> puisqu'elle a fait la cousine, hein, et puis la belle-sœur. On s'en fout, en fait. On s'en fout. Ce n'est pas bienveillant, ça ne sert à rien. <rire> On part. Enfin, moi, je ne me oui. pas de ça, généralement. Où, où je me tais. Parce oui, c'est ça. En général, je me tais ou je change de sujet, ou je dis que j'ai des trucs à sport, faire, et puis je... je fais autre chose. Mais euh, à, à force de, de, de régler votre attention sur des petits points comme ça, qui sont tout pètes, hein, bienveillance, je vous assure qu'il y a des choses qui... Que... Ça ne va plus passer, là, puis ça ne va plus occuper votre tête. On s'en fout de ce qu'a fait la cousine. Elle fait ce qu'elle veut. Je veux dire, Tant que ça ne nous impacte pas et qu'à la rigueur, elle n'en souffre pas, et que si elle en souffre et qu'elle a besoin d'aide, ben, OK, on va, lui, on va lui apporter notre soutien. Mais au-delà de ça, on s'en fout, on s'en tape. Comme ça ne sert à rien. Tu as des projets dans ta vie, tu as, as du potentiel, tu as un pouvoir immense que tu peux mettre à contribution pour faire quelque chose de bien. Ne pas de ta cousine. C'est un peu extrême quand je dis ça, mais ça, ça vient du fond du bon, cœur avec toute la bienveillance du monde. <rire> tu rejoins Non, je suis d'accord. Je suis pas. Très bien. S'en fout. Voilà, c'est. <rire> non mais c'est drôle, patiner des fois là. Oui, non mais c'est drôle. Moi, j'appelle moi, ça pétasser. Je trouve ça très trouve ça très <rire> drôle. Mais dans une <rire> certaine limite. J'ai mon ex belle-mère que j'adore. Je, je, je la trouve fantastique, cette femme-là. Et mmh. c'est devenu une amie vraiment très chère. Et je prends du plaisir à pétasser avec elle. On va se mettre dans une terrasse, d'un café, puis on parle de tout et de rien. Et c'est drôle, c'est sympa. Mais on sait aussi que ce n'est pas 100 de notre conversation. Ça va peut-être durer non. 15 minutes. Puis après, on va repartir sur « OK, mais tu en es où du coup Tes projets, tu fais quoi est... Où est-ce que tu t'en vas C'est quoi que tu as prévu avec ton, ton mari Et puis tes enfants, comment ils vont ?» Et puis c'est vraiment d'essayer de, de faire de la part des choses et de ne pas se laisser envahir, de garder un minimum de maîtrise sur où est-ce qu'on va mettre notre énergie. On n'a pas une vie éternelle. Ce n'est pas quand on aura 80, 90, ans ou plus et qu'on sera sur notre lit de mort qu'on pourra se dire « Ah, merde, finalement, j'aurais peut-être pu faire des choses. » C'est plate, là. Ben, je te trouve bon 15 minutes parce que moi, ça dure 5 minutes. Quand je patine j'ai un cadre de 5 minutes. On patine on rit, on a, on, a des, on a du plaisir. Après ça, on pense à autre chose. Non, mais c'est parce qu'on a une pensée arborescente tous les deux. Et qu'en en fait, en général, quand on part, on a le sujet. Puis après, ça part dans ouais. ça part dans plein de choses. puis C'est pas que très tous chose. les deux. Hein? Que... Je crois qu'on est plusieurs. Hein? Oui, non, on... non mais on, on est plein comme ça. Mais c'est vrai que quand je discute avec mon ami de mère, <rire> c'est comme... Ça, ça, ça prend des proportions, c'est vraiment très très drôle comme elle a beaucoup bon. d'humour en plus ça arrange rien <rire> <rire> mais, euh, mais c'est ça est-ce que c'est -ce est clair cette notion de bienveillance et comment est-ce que vous pouvez l'appliquer dans votre, dans votre quotidien pour filtrer un peu plus les informations mais ouais. oui, oui. Okay. mais quand on est bienveillant mm -hmm. on le rappel, rappelle toujours alors l'ordre mm -hmm. quand on est bienveillant et que c'est anormal d'être bienveillant, <rire> malheureusement. Euh, euh, anormal, je ne sais pas. Si... Non, je ne pense pas que ce soit anormal, parce que si tu prends des enfants qui ne sont pas encore conditionnés et que tu les mets dans des conditions où un adulte n'aurait pas forcément de la bienveillance et une attitude bienveillante, des gestes bienveillants, un enfant va l'avoir. Un, un enfant va naturellement se tourner vers l'autre et va l'aider, va le soutenir, va partager, va offrir. Bon, après, il y a toute l'éducation qui vient derrière, qui peut changer tout ça, mais... De nature, l'être humain, et c'est une brave bête, là. on n'est pas méchant. On devient méchant à cause de plein de choses, à cause de souffrances qui ne sont pas extériorisées, à cause d'apprentissages qui n'ont pas leur place, à cause de plein de règles bidons qu'on qu suit pour rien du tout. Là. Mais on, on est bon, on est foncièrement bon. Donc, Je trouve qu'au contraire, plus on va donner de la place à la bienveillance et qu'on va le montrer et qu'on va l'affirmer, et qu'on va le rappeler aux gens, plus on va permettre, je crois, après je me trompe peut-être, hein, mais je le crois, plus on va permettre aux gens de s'accorder plus de crédibilité en étant bienveillants. Il y en a plein dans le monde qui pensent que s'ils ne sont pas méchants et qu'ils ne sont pas agressifs et qu'ils ne sont pas vindicatifs, ils seront malheureux, ils seront manipulés, on va se servir d'eux, ils ne vont pas réussir ce qu'ils veulent dans la vie. C'est des croyances qui sont négatives et limitantes. Je préfère croire qu'avec de la bienveillance, je peux obtenir ce que, ce que je souhaite, puis atteindre les résultats que je veux. Et puis, j'ai la preuve par mon expérience que ça fonctionne. Qu On est encore dans les croyances, là, mais euh, je, je crois vraiment qu'on est, qu est des bonnes personnes. Et puis, il y a un truc que je voulais rajouter On sur, si tout à l'heure. Mmh. Ouais, vas-y, euh, Samir. C'est une phrase que tu dis tout le temps. Euh, vraiment sachez que c'est vous qui décidez de là où vous allez mettre votre focus si en ce moment vous mettez le focus sur les choses qui ne vont pas, c'est parce que vous vous êtes laissé aller et vous voyez les choses qui ne vont pas si vous mettez le focus sur les choses qui sont positives ou si vous changez justement de bord bah, vous pouvez le décider en tout cas et il y a une règle, et ça c'était la phrase que tu me disais beaucoup, c'est ce sur quoi on se concentre augmente et ce à quoi on résiste persiste donc vraiment Gardez à l'esprit que si vous voyez des choses mauvaises, c'est à vous de faire le travail. Le, le monde ne va pas changer. Il y a de bonnes choses, il y a de mauvaises choses. Moi, je suis quasiment même convaincu, bah, avec l'histoire de la forêt qui pousse et, et, et, et, et l'arbre qui tombe, que la malveillance est minoritaire sur terre. Par contre, c'est sûr que la malveillance va nous impacter beaucoup plus que la bienveillance très souvent, parce que ça vient nous chercher, parce que ça nous fait du mal. Ça prend beaucoup plus d'ampleur. Et du coup, bah, on voit beaucoup plus la malveillance que la bienveillance. Mais après, si on veut que le monde change, ben c'est déjà à nous d'essayer de rester, en tout cas, de de garder notre nature et d'être le plus bienveillant possible pour essayer de changer un peu le, le monde, de le rendre un peu un peu plus beau. C'est ça, c'est aussi une prise de conscience que j'ai pris. Enfin, que j'ai pris avec Julien. Il, il m'a recadré ces derniers jours euh, parce que j'ai parce il y a eu tellement de choses que je, à un moment j'ai dit il y a des jours où je me pose la question. Je, je sais que c'était sur un moment de faiblesse et un moment où émotionnellement j'étais pas bien. Là mais je disais qu'il y a des jours où effectivement je perds euh, Alors c'est très court hein, en règle générale euh, je finis par rebondir mais que je perds foi en l'humanité euh, parce, bah parce que je ne comprends pas que les gens puissent faire du mal aux autres je n'arrive pas à comprendre dans ma carte du monde c'est pas possible je sais que je peux faire du mal aux autres inconsciemment parce que bah, je n'ai peut-être pas pris en compte certaines choses je n'ai peut-être pas pris en compte la carte du monde, la personne mais consciemment Faire du mal, je ne peux pas. Et ça m'a et ça fait du mal. Et en fait, après notre discussion, bah, j'en suis arrivé à ça. En fait. C'est qu'on peut... Euh, si on voit le monde comme une espèce de parcelle de terrain, il y a des mauvaises herbes. Il euh, y a des mauvaises herbes. Il y en a certains où ça nous appartient pas. C'est la mauvaise herbe des autres. Mais il y a plein de terrains qui est vierge. Il y 80% du terrain qui est vierge. Bah, plutôt que de se concentrer sur les 20% de mauvaises herbes, enfin, concentrons-nous sur les 80% de terrain vierges et, et plantons, plantons des... des des arbres, des fruits, et, euh, et c'est ça qui va, qui va permettre au monde d'avancer. Ce n'est pas en se concentrant sur ce qui ne va pas. Parce qu'en plus, ça pompe notre énergie, on met tout notre focus là-dedans, et ça nous empêche de, euh, bah de planter tous les jours, de planter de la bienveillance, de faire des <rire> choses bien. Tu et vois, ça, ça, me fait, ça me fait popper un truc, c'est qu'on peut même faire un rapprochement direct avec une citation d'Einstein et du coup l'outil qui a été développé par Robert Diels qui s'appelle les niveaux de logique. Einstein disait qu'on ne peut pas résoudre un problème au même niveau de logique que le problème est apparu. Oui. Et Robert Diels reprend exactement le même principe avec ces niveaux de logique. C'est que nous, avec cet outil là, en PNL, ce qu'on fait, c'est qu'on repère à quel niveau de logique se retrouve le problème en place. Et on accompagne le client à remonter dans ses niveaux de logique pour trouver des solutions. Mais si je m'intéresse qu'à des informations qui ne me présentent que des problèmes, et que je focus là-dessus, et que je réfléchis au niveau du problème, je ne pourrai jamais trouver de solution. Je ne pourrai jamais m'en sortir. C'est impossible. Encore une fois, après, bah du coup, c'est la troisième passoire. On peut passer sur celle-là, mais c'est la notion d'utilité ça me sert à quoi de me concentrer sur un truc qui ne marche pas Rien. Savoir que ça ne marche pas, c'est une chose. En prendre conscience. OK, ça ne marche pas. Maintenant, ce n'est pas comment est-ce que je peux faire pour que ça marche, c'est qu'est-ce que je peux faire d'autre, peut-être, innover, trouver des nouvelles idées, aborder les choses sous un angle différent pour faire en sorte d'atteindre le résultat que j'aurais souhaité avoir avec cette première solution qui n'a pas marché. Et dans le tri d'informations qu'on peut faire au quotidien, c'est un peu la même chose. C'est vraiment mettre un filtre dans votre perception pour dire « Ouais, bon, ça, ça m'intéresse pas parce que ça ne me sert à rien. Ça aucune utilité. Ça, OK, zéro utilité, je m'en sers pas, je m'en fous, je passe à autre chose. » Et d'avoir un petit peu cette, euh, ce filtre qui n'est pas vraiment automatique, hein, c'est à nous de faire l'effort, mais honnêtement, de mettre ce filtre-là, va vous permettre de vous soulager de beaucoup de choses qui sont inutiles, vraiment. C'est un peu comme faire le tri des choses qui traînent à la maison, de se dire « ok, ça, ça ne sert à rien, ça fait un an que c'est dans le placard, je ne l'ai pas sorti une seule fois, j'en n'en aurai pas besoin demain, donc hop, on dégage. » C'est un peu le même principe, mais sur les informations que vous récoltez. Et régulièrement, je fais du ménage, alors Facebook, j'y suis pas beaucoup, ah, mais je suis un petit peu plus sur LinkedIn en termes de, OK, je vais chercher des infos, je vais regarder un petit peu ce qui se passe, sur des choses qui m'intéressent. Mais régulièrement, j'ai des infos qui ne me servent à rien. Fait que je regarde, je dis, OK, bah là, ça fait 4-5 posts que je vois de toi, que tu me partages là déjà d'une, je ne trouve pas ça intéressant. Ce n'est pas bienveillant, ce n'est pas positif. OK, hop, je te retire de mon fil d'actualité, puis je ne regarde plus. Et vraiment d'essayer de sélectionner avec ces trois filtres-là, pour voir qu'est-ce qui, qu qui, qu qui va en ressortir. Est-ce que ça vous sert à avancer Ça ne sert à rien d'avoir une encyclopédie dans votre tête si vous en servez pas. D'ailleurs, c'est un des credos de l'Institut Merlin, c'est que nous, on ne vous donne pas de l'information pour vous donner de l'information, on vous donne de l'information pour la transformer en, en passage à l'action. que Savoir quelque chose sans s'en servir, c'est utiliser de la mémoire et, du, et des ressources pour rien du tout, mais vraiment rien du tout. Moi, les gens qui ont de la connaissance au kilomètre, là, ils ne m'impressionnent pas du tout. Par contre, une personne qui a de la connaissance, mais qui passe à l'action et qui fabrique des choses, qui conçoit des idées, qui développe des projets, qui contribue et qui fait une différence, ben là, moi, je tire mon chapeau et je dis bravo. Mais c'est juste mon point de vue, là. C'est comme... <rire> juste mon point de vue. qu'après, chacun fait, euh, fait, fait ce qu'il veut. J'aime euh... bien cette citation qui est... Euh... Alors, je vais, la, je vais la, transformer un peu. Je la transformer un peu. Je vais un peu non. la transformer. Mais euh, un non-sachant qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel qui reste assis. Parce que lui, au moins, il agit. Alors que l'autre, avec toute sa connaissance, il n'en fait pas grand-chose. Et de toute façon, Einstein le disait, le monde ne sera pas détruit par les personnes qui font le mal. Il sera détruit par les personnes qui ne font rien, qui regardent et qui ne font rien du tout. Donc, euh... et puis, après, il y avait un truc, Julien, effectivement, avant la fin peut-être du live que je voulais aborder, oui, c'était de parler peut-être aussi un peu des mécanismes du cerveau. Alors, j'ai un peu traîné, c'était plus au début, parce mm -hmm. que le cerveau, en fait, puisqu'il n'est pas capable de cerner tous ces milliards d'informations qu'il y a au quotidien, bah, qu'est-ce qu'il va faire Il va passer par des processus de simplification. Il va essayer de simplifier au maximum l'information. Mais dans cette simplification, bah, qu'est-ce qu'il fait Il omet toutes les complexités qu'il y a derrière. Donc… Toujours prendre en considération que le monde est beaucoup plus compliqué que, ou même quelque chose qui peut arriver est toujours beaucoup plus compliqué que, que l'image qu'on peut s'en faire. Ça, c'est vraiment important. Et aussi de se renvoyer à ce métaprogramme, ce C'est pas les métaprogrammes, mais ces trois filtres, en tout cas, ça fait partie aussi du euh, programme. Le métamodèle, métamodèle c'est le fait que le cerveau, pour simplifier, il y a trois métamodèles qui sont principalement, en tout cas, sur lesquels on se focalise c'est l'omission le fait d'oublier des informations, on voit une information, on voit quelque chose qui vient de se passer, on oublie consciemment, alors souvent c'est peut-être dû à des croyances, euh, les croyances intérieures, etc. Bah, on va oublier consciemment une partie de l'information qui était là. Il y a la généralisation, bah, le fait de généraliser, on le fait plus ou moins tous, mais c'est important justement d'être conscient de ces mécanismes-là pour, bah, dès qu'on qu généralise, on nomme ou le dernier c'est la distorsion, le fait de distordre l'information pour qu'elle colle, à notre carte du monde, bah, soyez attentifs à ça. Quand vous généralisez, que vous vous rendez compte que vous dites tous, « tous sont comme ça »,« ah, je suis en train de généraliser ». Donc, tous ne sont pas comme ça. Je sais qu'ils ne sont pas tous comme ça. Mais vous saurez que vous tombez dans, en tout cas, euh, ces pièges du cerveau pour simplifier l'information. Et ça, on peut donner peut-être des clés, Julien, euh, de comment on peut faire pour, euh, pour se rendre compte qu'on est dans, dans un de ces, ces mécanismes. Très souvent, c'est à travers des mots. Alors, on avait le tout, ça c'est pour la généralisation. Tous, en général, etc. Ça c'est des choses. Le on aussi. Vont... Le on aussi, ouais. Moi mais je le dis aussi. souvent, c'est pour ça, j'en ai pris conscience. <rire> c'est bien, hein, parce que maintenant je prends conscience. Mais oui, oui mais c'est ça qui est et je, et je note. <rire> mais euh, oui, on peut prendre les. En, en fait, on peut s'en souvenir avec les cinq doigts de la main. On va avoir le il faut, le on, le tout. Euh, il faut le on, le tout, le mieux et le faire. Ça, c'est les cinq termes clés qu'on va voir dans justement le métamodèle qui soit omet, soit distors, soit euh, supprime des informations. Et l'idée, c'est d'avoir les cinq questions qui vont en face. Fait que le il faut, c'est sinon quoi Qu'est-ce oui. qu qui va se produire Je veux dire, il faut faire ça, mais, ouais, mais si je ne le fais pas, il passe quoi Et tu dois, non bah, il faut tout. on doit euh, c'est impératif en fait. c'est obligatoire c'est ouais, obligatoire qu'est-ce qui se passe si mais, on ne euh, le fait pas, pas ah, ça. dire ça fait que, hum. exactement c'est que c'est vraiment un raccourci donc il y a il faut on doit qui doit être euh, questionné en termes de sinon quoi euh, il y a ensuite euh, il y a le on en fait de qui on parle précisément Puis, si jamais vous faites des réunions en entreprise là avec vos équipes vous allez voir que de façon quasi systématique, quand la réunion se termine sur le « on va faire ça », ben vous pouvez être sûr que la réunion suivante, il n'y a toujours rien qui est fait. Parce que tout le monde est d'accord, mais personne ne sait ce qu'il a à faire. On ne sait pas qui est dans le « on ». On n'est pas au courant. Le on, « on », c'est qui On parle de qui précisément Donc, il faut « on euh, ». Il y a le « faire ». Alors, « faire », c'est une généralisation. Faire, es quoi « Faire », c'est quoi C'est… Prendre la voiture, c'est passer un coup de téléphone, c'est prendre un rendez-vous, c'est discuter avec quelqu'un, c'est acheter quelque chose, c'est euh, prendre l'avion, c'est quoi faire Donc, c'est de rentrer dans la précision de « ok, on fait quoi exactement ?» Ça implique quoi Donc, il faut « on » faire mieux. Alors, le mieux comparatif qui « mieux, sans qu mieux comparatif. Que quoi » sans qu'il y ait de C'est ça. Mieux que qui Mieux que quoi ouais. Ok, bah, c'est mieux si on fait ça. D'accord, mais euh, c'est mieux par rapport à quoi c'est quoi le point de référence c est, c est, c est... Comment je sais que c'est mieux fait qu On va chercher ça. Donc Il faut on faire mieux et tout. Tout ben, En fait, la question, c'est tout, vraiment tout. J'ai tout à faire. OK, tout, mais il y, y a quoi dans tout Tu as deux trucs à faire quand en a 50. C'est quoi Et ce qui peut être bien, c'est d'essayer, quand on en prend conscience au moins, parce que euh, la plupart du temps, on est dans, en mode euh, automatique, mais quand on en prend conscience, c'est prendre le temps de se questionner. Genre, c'est le matin, je me lève, genre, oh, la journée va être compliquée, j'ai tellement de trucs à faire. Okay. c'est quoi le tellement, c'est quoi le tout que tu me mets Il y a quoi dedans Tu as deux rendez-vous à faire ou tu vraiment 10 000 trucs à faire sur ta liste Et puis, c'est quoi faire C'est quoi que tu vas faire exactement Et tu fais pas tout. Qu'est-ce qui se passe là C'est la fin du monde, euh, la planète explose, euh, la lune s'écrase sur Terre. Tu... Qu'est-ce qui se passe et juste de faire ça pour soi-même, ça peut aider justement à prendre du recul, puis être un petit peu plus objectif et un peu plus lucide des mécanismes dans lesquels on est en train de s'enfermer tout seul. Exact. Je vais que... te partager justement l'étoile du questionnement par rapport à ça. Je vais aller ouais. chercher ça sur, mon, sur ma machine. Je pense que je dois l'avoir. Ouais. Normalement, je dois la trouver… Euh, on je pense ça. que c'est celle-là, les questions clés. Mmh. Alors. Cinq clés de langage. Euh... Est-ce que vous pouvez le mettre sur Facebook mmh. euh, Je ne sais pas, par contre, si on peut mettre des documents. Ah euh... oh, si, on peut mettre dans, dans les, dans les ressources. Vrai. Après, tu peux, tu peux même faire un imprimé-écran, en fait, pour la mettre, euh, vu que c'est juste euh, l'étoile du questionnement, c'est ça Oui, attends, je vais aller la chercher. Samir, hein, il m'a déjà ah. mis euh, la fenêtre. de. De je oui. Je... ouais Hop. Donc, euh, Oui. Donc, euh... oui. Je vous transfère ça. C'est bon, Julien, je l'ai. Tu là OK. Ouais. Hop. Okay. Après, c'est quelque chose qui est disponible dans la formation demi-praticien. Euh, mm. demi Alors, je que fun, va... Donc, j'y Le support numéro 12, c'est ouais. les violations sémantiques. Ah, OK. Il y a tout le… Alors, j'ai mis juste l'étoile du questionnement, sinon je mets tout. Tu veux que je mette tout le support euh, bah, Je, je, je l'ai, le support. Fait que... Ouais, OK. Ouais. Euh, s'il veut bien s'ouvrir. Je l'ai aussi. Hein. Non, c'est le numéro 23, pardon, c'est pas le 12, oh. c'est le numéro 23. Okay. Et, et voilà, il est là. Oh. Sur la dernière page, vous avez le, les points clés et les questions clés. Il faut en tout mieux y faire. Sinon, qui précisément, comment précisément, mieux que quoi et tout et après, vous avez euh, justement omission, suppression, généralisation et distorsion, Avec des petites questions et, euh, et ce qui vient avec. Et ça, ça peut même être, ne, ne, ne serait-ce que de vous entraîner sur euh, le métamodèle, imprimer les trois fiches ou gardez les à disposition pour que ce soit facile, mettez-vous devant une émission de télé, lisez le journal, écoutez la radio et repérez repérer les omissions, repérer les distorsions, repérer les généralisations. Vous allez voir, c'est bourré que de ça, tout le temps. Parce que c'est quelque chose qu'on fait naturellement, je viens de le faire, encore une fois, <rire> et qu'on le fait tous. Mais ça nous montre aussi que c'est important de faire ce filtre de, ok, c'est quoi les informations auxquelles j'accepte ?»« c'est quoi que je vais chercher, c'est quoi que j'écoute, où est-ce que je remets ma confiance et, euh... Et, et mon attention. Juste, si on devait conclure là, c'est euh, faites attention avec quoi vous nourrissez votre cerveau. Et puis, ouais, gros, ça. ça va créer des prophéties autoréalisatrices, tout ça. Euh, bah, ne serait-ce que ces filtres-là. Hein. Je me rappelle que j'ai grandi dans une famille où j'entendais souvent, pas, pas forcément les amis, mais les amis aussi, où euh, ça disait tout le temps tous les garçons sont pareils. Et en fait, le truc, euh, c'est qu'au bout d'un moment, c'est comme les arabes, ouais. ils sont tous pareils. C'est ça, ouais. voilà, ça. exactement. Plus des voleurs, plus des trucs. Voilà, D'ailleurs, tu sais quoi Juste après le live, je vais aller euh, raqueter une petite vieille euh, en bas de mon lit. Euh, <rire> ouais, ouais. on va voler des voitures. Tu filmes, film, hein, qu'on puisse avoir une preuve là, parce qu'il faut appuyer euh, les généralisations. Hein. Sinon, après, on va dire que c'est des croyances. On vend du shit, on fait que ça, ouais. on n'est pas intelligent, on, on gratte. Mais... Ouais, tout... tout ça pour dire c'est que tout ce que vous allez croire va se réaliser à un moment ou l'autre. Voilà. On, va, on va le voir devant nous, ça va se réaliser, nos résultats vont se réaliser. Euh, donc, euh, au bout d'un moment, en fait, il faut juste décider consciemment de se dire « Ok, j'ai envie de changer le résultat, donc je vais changer ce que je pense. Je vais changer là où je veux mettre le focus. » Et rien qu'avec ça, dans 10 ans, on se retrouve tous, euh, on se retrouve tous avec mon yacht, notre yacht euh, à, à Monaco. Et puis… Euh, alors, pas sûr pour Monaco, pour le coup. Non, moi, euh, j'allais te dire que euh, Le pour yacht, euh, ça, dépend, ça dépend. Moi, je, je suis bien sur le continent américain pour le moment. Ça. <rire> je serais plus allé au Bahamas, Seychelles. Tu vois, c'est un peu plus joli qu même. Bon, c'est joli, Monaco, mais. Euh, pas non, pas... trop de fric. De pas pas la... Oh, les vilaines croyances sur l'argent. Bouh. Ah, trop de fric. <rire> ah. Non, ce n'est pas une croyance. Non, je plaisante. Que... Je plaisante. Euh, c'est pas c'est pas mes on valeurs va... voilà on va te faire une on séance d'exorcisme Saïd est non, non, on est plus le fric hein. non mais tout le monde aime l'argent en fait voilà non pas tout le monde mais beaucoup de gens travaillent pour de l'argent voilà malheureusement heureusement. Euh, ouais après ça dépend comment le comment on le voit c'est toujours une question de perception mais... C'est exactement, après, chacun a sa perception, mais bon, je préfère les endroits un peu plus… Le, la carte, enfin, ce que tu as envoyé, je préfère euh, aller là, tranquille, loin de mmh. tout le monde, méditer ah, à l'aise euh... des buildings, euh, pas trop… Bon. Voilà. Après, chacun son truc, il y en a qui adore Dubaï, je dis, bravo, hein, mais bon, après chacun son truc. Bah, non, c'est sûr qu'à choisir, je, je préférais un, un endroit avec euh, plein, de, plein de nature autour et puis euh, des animaux sauvages euh, en liberté. C'est ça. Bon, ben mmh. moi, je resterai au Québec j'irai à Gaspésie. C'est bien pour ça, la Gaspésie. Ça là, sera même même pas le prochain, Québec, le... il y a plein de belles places. Ça sera destination, hein, qui sait, le Canada. Ah, <rire> Mais à Gaspésie, c'est de toute beauté. Je ne connais pas. Ah, sinon, du on coup, Julien, faire... on, a fait le... on a fait le tour, tu penses, de, du sujet Tu as d'autres choses à ajouter, peut-être ouais. Bon, j'ai toujours des trucs à dire, moi, en fait, non, je vais m'arrêter là. Mais, euh, mais euh, non, en tout cas, on espère que ça, vous a, que ça vous a parlé, que ça vous a donné des informations positives, utiles, pertinentes, avec lesquelles vous allez pouvoir avancer. C'est surtout ça le principe. Hein. C'est toujours compliqué. intéressant, les rappels, qu'on le sache ou non. Oui, oui parce que ce n'est pas parce qu'on le sait qu'on l'a intégré et qu'on a pris conscience. De se le faire rappeler ah, ben. de temps en temps, ça fait du bien. On sait beaucoup de choses après. Hein. Sauf que de mm -hmm. temps en temps, tu rappelles, c'est bien. Ouais. Absolument. Ce que, que j'allais du coup ajouter peut-être aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a un podcast qui va, qui va être publié. Ce sera sur la résilience. Le podcast du jour. Ouais. Il est chouette. Il est là, mais il est cool ce podcast. Il est cool. Et puis, un, il y a une petite surprise qui va arriver euh, très dans vite. Pas long. Mais, voilà. Plusieurs surprises qui vont arriver dans pas long. Plusieurs surprises. Mais là, il y en a une qui arrive la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est ça Oui, lundi. De bon vous voyez la page Facebook lundi, euh, c'est du lourd qui s'en vient, mais très très lourd. Oh. Ah, pour le podcast, du coup. <rire> je vois Margot qui bouge. <rire> je vais donner le Margot, lien. Margot, euh... tu, tu craches pas le morceau. Le... Hein. <rire> Alors. <rire> Donc maintenant, tout le monde sait que Margot est au courant. <rire> Merci, euh, je voudrais écouter les podcasts. <rire> Euh, les podcasts, bah, on peut remettre le lien rapidement des podcasts. Oui, ouais. j'ai les notes. Ouais, alors. Ah, donc là, ah. je le mets. Ah. Alors, il est disponible sur Ocha, sur plein de plateformes. Je crois qu'il y avait Spotify et aussi Apple. Ouais, c'est ça. Bah, si et vous allez sur, sur Ocha, Ocha, je peux euh... le trouver. Euh, je cherche quoi, Merlin euh, Non, euh, Systémique du bonheur. Euh, systémique du bonheur. Ouais. Systémique. systémique du bonheur. Ouais. Systémique, systémique. systémique. Systémique euh, AQ, ouais. les... du, bonheur. du bonheur. Je vais aller le chercher, peut-être que je vais le trouver. Tiens, je l'ai trouvé. Cool. Hop. Il est dispo aussi sur, sur YouTube. Hein. Il est dispo sur énormément de, ouais, de plateformes. Ocha, je ne pas c'est euh, euh, la plateforme sur laquelle on diffuse, mais après, c'est envoyé un petit peu partout. D'accord. Euh, tu peux, tu peux l'écouter sur iTunes, Spotify. Et Ocha, c'est quoi C'est euh, une appli qui est de la charge, en fait, non. Ocha non, tu, tu cliques sur le lien, ça va t'emmener sur la page. Et sur la page, quand tu y arrives, euh, là, tu peux choisir, je pense. Hop, tu fais t'abonner. Euh... Alors, non, c'est peut-être pas sur ce lien, du coup. Euh... Là, c'est le lien de toutes les. Euh... Ouais, là, c'est le lien. Ah, bah, ça, ça tombe sur Spotify. J'en ai le, envoyé deux, je viens. C'est le lien ai de envoyé, Spotify. Attends, t'en as envoyé deux J'en vois, tiens. Ouais, j'ai envoyé chat, normalement, et Spotify juste après. D'accord. Je vais regarder un parce le... que j'ai le téléphone à côté. Je vais voir si je peux le voir sur Spotify directement, comme ça. Oui, et oui, il y est. Que... Ouais. Mais sinon, je pense que je vais avoir tous les cas, le lien. On, remet... avec... si on remettra truc. le lien après sur Facebook. D'accord, merci. Euh, page SmartLink. Hop. Fait que si jamais hop, vous allez là-dessus, normalement vous avez tous les liens qui sont là. Euh, ah, C'est la, avec... la, hein? ouais, la systémique du bonheur. La systémique du bonheur. Oui, la systémique du bonheur. Ah d'accord, ok. Si j'ai trouvé de développement, développement personnel, donc okay, voilà, normalement, il y a des épisodes. Il faut que, que je m'abonne, par exemple. Vois, je vais m'abonner. D'accord. D'accord, oui, la carte qui c'est euh... qui se cache derrière nos comportements. D'accord, c'est des petits podcasts. D'accord, super. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Hein. Avec grand plaisir. Super. Merci, à Céleste. <rire> c'est ça. Après, vous avez vraiment tout. Vous avez iTunes, Spotify, Deezer, Google, Soundcloud, YouTube, euh, d'autres que je connais pas. Hein. Castbox. Robert Castro, enfin, vous avez quoi faire. Hein bon, sur, non, sur Spotify, c'est très bien. Hein ouais. D'accord, super. Parfait. Mmh. Est-ce que, euh, est que ça vous a plu, ce petit échange Beaucoup, oui. Ouais ouais. oh, oui, très bien, comme d'hab. Oui, oui, beaucoup. Mmh. On ne va pas te critiquer, hein on a peur. Hein euh, <rire> bah, vous avez bien le droit. Hein en, même, en même temps, c'est pour euh, partager des choses avec vous. Pour mmh. que ça vous plaise. Parce que si ça ne vous plaît pas, ça n'a plus d'intérêt. Nous, on aime, bien... Camille, on, chose, hein, <rire> on aime bien… avec Samir on fera autre chose, pas grave. On aime bien les critiques. Ça nous rapporte du feedback et puis on peut évoluer. Moi, je dis juste un feedback. Quand il y a un truc, je le dis. Je vous le dis. Tu vois. Quand ouais. je vois quelque chose… Absolument. Mais qu quelque chose qui peut améliorer. Ah, okay, voilà. Si, voilà. Je solutionne le problème. <rire> <rire> tu nous donnes des pistes. C'est toujours intéressant. Exactement. Après, j'en ai d'autres. Mais après, c'est pas… Si on ne me demande pas, je ne donne pas. Je ne dis rien. Après, oui. Après, ça reste pas, pas ma façon de voir les choses, pas forcément la, la vérité. Non, tout à fait. Bah, après, on prend, on prend l'info, puis on regarde qu'est-ce qu'on peut en faire, et si, si on peut l'utiliser ou pas, ouais. et si on peut Pour, pour le mailing, ouais, j'avais dit à Samir, hein, ouais, pour moi, mm -hmm. ça, ça semblait tellement évident. Oui, clairement. Bah, C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé, mais euh, un... ça, ça, ça vient avec le reste c'est en chemin ça me évident euh, parce qu'après c'est dans, dans, dans le business où je suis quoi. pour moi c'est évident c'est la base de la base c'est le mailing quoi. Oui. ouais bah, après c'est vrai que on n'est pas forcément très euh, mail avec Samir du coup on n'y pense pas ouais mais c'est hyper pas, intéressant euh, en fait pour ah partager oui, des choses et même et même euh, d'autres choses qu'on peut qu'on peut incorporer le mail c'est vraiment très très bien mais c'est pris en note et c'est en train de se développer. Ça s'en vient. Okay. Ça ne sera pas long. Il <rire> ouais. faut, faut juste savoir que ça monte crescendo. Hein. On vous prépare ah, à, bien, à, à, bien. à ce qui va arriver. C'est bien, vous avez écouté. Hein. C'est bien, mmh. ça fait plaisir. C'est euh, ouais. du lourd qui arrive. C'est du très, très lourd qui arrive. Ouais, on a hâte. <rire> <rire> bon, on, en tout cas, on espère que que ce qui s'en vient, là, les différentes choses qui s'en viennent vont vous plaire. Puis après, si ça ne vous plaît pas, c'est bien correct. On changera le fusil d'épaule et euh, on partira sur autre chose. Ce n'est pas grave. Mais euh, ça. Ça, normalement, ça devrait vous plaire. OK. Ouais. Tu auras le retour, de toute façon. Hein. Après, euh, je ne pense pas. Hein. Si c'est du qualité de la formation, je ne pense pas qu'il euh, y aura de souci. Hein. Ça devrait être euh, même mieux. Que... Parce que tu es, es quand même bien noté. Quand même, hein. wow. Ça va, c'est pas si pire, comme on dit. <rire> <C 'est... rire> après, on peut pas plaire voilà. à tout le monde c'est bien correct aussi ah, mais bon quand même, ça veut dire qu'il y a de la qualité c'est généralement Genre, sinon les gens ils parlent pas, ils disent rien souvent exact Donc, non. Ben, les, les, les gens euh... et puis on... après on va laisser le monde parce qu'il se fait tard pour l'Europe Pas les gens et mais là... les personnes euh... qui ouais, utilisent euh, euh, ouais. <rire> mais euh, on, on va plus plus facilement critiquer et parler de ce qui ne marche pas que de ce qui marche bien. Exactement. C'est même un commentaire négatif sur quelque chose que de marquer qu'on a été satisfait qu'on était content. Ah non, non, c'est bien. Moi, je dis que c'est bien et comme je t'ai déjà ah dit ouais, plusieurs fois, très, très, bien. très, très bon, bien. Il y a des améliorations que j'ai vues. Mm -hmm. Voilà, si un jour on va, tu, veux, tu veux voir à peu près ma façon de voir, je mm -hmm. peux voir. Et, et, et après, ça, ça, c'est mon apprentissage. Mais j'ai trouvé qu'il y avait d'autres façons, peut-être des choses qui étaient améliorables. Ah oui, mais de toute façon, après, il y a toujours place à l'amélioration. Dès que tu as des idées, euh, fais comme, euh, comme à l'habitude, tu nous envoies un petit message et puis ça va D'accord, je vous enverrai. Mais c'est vrai que... Les pour ma part, je même, dès que vous avez des idées. Oui, voilà. tout le monde. Hein. Je sais que monde. pour ma part, quand je vois un tableau... Ou un, ou, un, ou un truc comme ça j'apprends beaucoup plus facilement même si c'est écrit euh, euh, un titre et quand je vois une personne bah, j'ai l'impression d'être comme à l'école et okay. ça rentre plus facilement ok, okay. c'est pris euh, c'est pris en fait c'est voilà après je suis peut-être visuel et kinesthésique après hein. donc euh... non, je suis sûr je l'ai fait j'ai fait le test je sais ouais, mais... c'est ce qui ressort okay. ouais, et j'ai remarqué que quand il y avait un tableau, des titres et tout, eh bien, oui. mon cerveau, lui, comprend ça. Il comprend l'idée. Oui. Bah, de toute façon, après, c'est ça aussi. C'est tout... tout vos feedbacks et tous les commentaires ou les idées que vous lancez qui nous aident aussi à... à se dire, OK, tiens, on pourrait mettre ça en place, on pourrait développer telle chose, ça serait intéressant, ça, je pense que ça pourrait leur plaire. Donc, n'hésitez pas à nous, euh... enfin, nous bombarder pas non plus de messages, mais… Euh... Envoyez-nous des choses... Qui non, vous mais après, pertinentes des sondages, euh... peut-être. En sondage, c'est plus simple. Hein. Oui, Oui, mais pour, pour ça, après le sondage, on a, on a nos idées, qu'on qu on oui. vous soumet, et puis après, bah, vous votez si ça vous intéresse ou pas. Mais euh, merci Marina, belle, belle soirée, bonne après-midi. Parce qu'après, moi, je regarde si, si, si, ce qui se fait ailleurs aussi. Parce mmh. on ah. te fait des infidélités aussi. Euh... Mais as le droit. <rire> as le droit. Et... On n'a pas signé un contrat et... monogame tous les deux hein. que... Non, c'est <rire> un peu... un peu... <rire> une blague. Mais c'est vrai que je vois les... les... d'autres personnes qui utilisent beaucoup mm -hmm. le tableau et des choses et... et je trouve que, pour ma part, ça rentre plus facilement. Et pour la compréhension des gens, euh, d'avoir des... Des... des schémas et tout, c'est pas mal. Merci. Ça, c'est dans... dans les plans de faire des petits euh, visuels. Oui, voilà. Comme les accès euh, oculaires et tout, je trouve qu'avec mmh. un bon schéma, ça, ça aide mieux. bien. Mais ben oui, c'est sûr. Voilà, c'était voilà. ah, le feedback. Merci, euh, Saïd. C'est noté. Voilà, pas. Pas de problème. noté. Voilà. Je pense que ça peut aider d'autres. Si moi j'ai ce souci-là, d'autres l'auront. Mmh. Oh, oui, complètement. Bah, de toute façon, on n'est jamais tout seul euh, dans, un, dans une vision ou dans une perception. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Voilà. Il y en a au moins un qui dise quelque chose pour avoir accès à ces informations. Ah, j'ai vu, après j'ai vu d'autres choses, mais voilà. Mm -hmm. J'ai vu d'autres choses, oui. Après, si tu veux, je te le fais partager, mais oui, j'ai vu d'autres choses. Mais ouais, bah, pas... je, je te dis de nous l'envoyer par message. Okay, okay, C'est okay, ouais, facile, ouais. comme ça on prend tout en note et puis on se le met dans le, un peu dans la liste des choses à développer, à repenser, à revoir. D'accord. Au fur et à mesure, en fonction de, des priorités. Ok, pas de problème, pas de ça souci. Va. Merci Saïd. Bon, ben, avec plaisir, si je peux vous aider. Euh, après, je pense que voilà, ça sera avec euh, grand plaisir. Moi aussi, je, je, ouais, je partage. C'est comme... ouais. dans, dans mon tempérament. On aime ça, Saïd. On aime ça. Voilà. Voilà, pas de problème. Avec plaisir. <rire> Le plaisir partagé. Voilà. Vous donnez, je vous donne en même temps. Pas de problème. On prend. Sans problème. Voilà. <rire> Merci, Saïd. Ben, avec plaisir. Bon allez. On va, on va se quitter parce qu'il est quand même 9h chez moi. 9 ouais, c'est ça. Fait que, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bon après -midi soirée. Euh, à ceux pour qui c'est encore <rire> le jour. Et puis, euh, on se dit à tout bientôt. Passez un super week-end. Et euh, lundi, ouvrez bien les mirettes. Ça s'en vient. Vous allez, je pense, apprécier. Et vous allez aussi rigoler. Vous allez avoir le Mais droit. <rire> ouais. bah, J'espère que vous allez rigoler quand même. <rire> oui, parce qu'on a travaillé fort pour vous faire rire. Donc, euh, on espère. Ouais, <rire> bon, on va rigoler. Bon, en tout cas, bonne bon après-midi. Hein. Voilà. ouais, merci oui, beaucoup. Allez, ciao, ciao, Bye ciao, tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao. Bye. Salut.